C'est parti. Go <rire> eh oui. Eh oui, parce que l'heure est grave. Hein. Voilà, Romain, je sais que tu m'as invité pour ça parce que tu sais que maintenant, je suis expert en coronavirus, hein. oui. Wordpress, les formations en ligne, tout ça, c'est fini. Et Macron a fait un discours hier. Il a dit que le confinement durait jusqu'au 11 mai, si je ne me trompe pas, sauf qu'il s'est trompé. Ce ne sera pas le 11 mai 2020, ce sera le 11 mai 2021. Hein. Et donc, euh, la situation est grave, très grave. Et pour pouvoir sur, survivre, euh, garder toutes ces plumes dans cette crise, il va falloir bosser bosser très dur sur trois leviers qui sont le marketing, la productivité et le mindset, l'état d'esprit. Sinon, euh, c'est mort. On est mort. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. Il faut que, faut que vous restiez jusqu'à la fin du live si vous voulez euh, survivre à cette crise. Qui est très grave. C'est ce qu'on va voir dans ce live. Donc, on va aborder ce <rire> moment de crise de panique avec le euh, professeur Nicolas Laruel. Qui euh, <rire> le petite, petite introduction, euh, un petit peu punchy. Hein. <rire> C'est très important <rire> hein, quand vous faites des, des, des vidéos sur YouTube, des pages de vente, etc. Vraiment, pensez à, à votre accroche hein, parce que bon, l'attention des gens est vraiment très courte. Hein, maintenant, en quelques secondes. <rire> Donc, voilà. Exactement. Maintenant, on arrête les conneries. <rire> Alors, on arrête les conneries, mais c'est une belle intro. Euh, donc, Nico, je suis content de refaire un, un, une conférence ouais. avec toi. Euh, Moi aussi, que... dans des circonstances euh, un petit peu particulières. Un petit peu, euh, ouais. Mmh, un peu oui. particulière. Exactement. Parce que là, nous sommes. Attends, je vais juste valider. On est. Euh... On est dans un moment un peu particulier. Donc, au moment où on fait cette vidéo, donc les gens, donc on est en live, bien sûr. Ceux qui verront en replay, on est en pleine période de coronavirus où justement euh, notre président a parlé hier, pour la France en tout cas. Et euh, donc voilà, le confinement dure, etc. Donc, on est chez soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh il faut un petit peu repenser à pas mal de choses, revoir un petit peu sa stratégie, sa façon de faire, etc. Enfin, il y a plein de choses dont on va aborder justement dans cette vidéo. Ouais, mais je tiens à dire quand même que tous les conseils, donc pour ceux qui tomberaient euh, sur le replay dans la, sur ta chaîne YouTube euh, vraiment dans, dans plusieurs mois, dans plusieurs, euh, je ne sais pas moi, par exemple dans deux ans, quand, quand tout ça sera derrière nous, euh, tous les conseils qu'on va donner vraiment euh, sont utiles en tout temps et s'appliquent euh, tout le temps, mais euh, encore plus en période de crise. Hein, où Là, vraiment, il faut rien laisser au, au hasard pour pouvoir euh, voilà, tirer son épingle lors du jeu. Je suis d'accord, complètement d'accord. Tout comme je vais profiter de placer ça avant qu'on démarre. Pour les personnes ouais. qui voient ce replay, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Nicolas ou la mienne le replay de la conférence qu'on avait donnée il y a quelques mois de ça où Nicolas est en présentateur télé-météo et moi, je suis figé complet. Mais par contre, il y a un contenu très intéressant qui aussi peut servir encore maintenant et qui servira. Il Mais on va faire années. dix fois mieux. On va faire dix fois mieux aujourd'hui. Ah, ben bah euh, bah écoutez, alors du coup, je conseille de regarder ce, cette vidéo parce que déjà le, le, la conférence de la dernière fois était très très intéressante. Il y a plein de pépites, donc je vous conseille d'aller voir. Aujourd'hui, vous allez voir, apprendre plein de choses avec le docteur et le professeur Nicolas Laruelle, okay. avec lequel on va parler du coronavirus. Euh, je, trouvais, alors, je trouvais juste, je vais faire une petite intro au début, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je trouvais intéressant qu euh, ton sujet parce que euh, bah déjà de faire une conférence avec toi, ça me tentait vraiment de faire un, un acte 2 suite à la première qu'on avait fait ensemble et puis surtout c'était intéressant parce que le sujet est important il y a des leviers, il y a des opportunités aussi, il y a des choses qui se passent aujourd'hui il faut revoir pas mal d'éléments donc c'est ça dont on va parler mais de toute façon on n'a pas le choix d'aborder ce sujet-là parce que pour le moment euh, tous les esprits sont concentrés là-dessus et donc euh, si tu fais euh, une, euh, un live euh, maintenant un webinaire euh, je ne sais pas moi, Facebook Ads ou des choses comme ça les gens, on, on va avoir beaucoup moins d'engagement parce que euh, les gens ne sont pas dans ce dossier-là quoi donc autant essayer d'apporter notre pierre à l'édifice comme beaucoup sont en train de le faire en ce moment dans le, dans le petit monde de l'infoprenariat et, euh, et d'apporter aussi des conseils de la valeur euh, voilà, sur ces trois axes-là. Je pense qu'ils sont importants. Le marketing, euh, comment est-ce qu'on pivote Comment est-ce qu'on goupille notre marketing pendant cette période particulière oui. La productivité, le télétravail, etc. Et puis euh, le mindset pour ne pas sombrer. Quoi. Exactement, c'est très important. Alors, euh, je vais juste saluer du coup, euh, il y a donc Jean-Luc qui est là, il y a Viro qui arrive, je vais la valider, euh, il y a Sego, Mélanie, donc bien enchanté à toi Mélanie, il y a Jean-Luc, Fatima qui est là aussi. Ah, salut Geoffrey, salut Fatima. Ouais, yes y a Geoffrey aussi qui est passé, qui est repassé, enfin, bref, donc Jean-Luc, ouais. je les validerai au fur et à mesure. Euh, L'idée, c'est <rire> de… de, de, de, de, de ben, la vidéo sera bien sûr en replay. Euh, les sujets sont importants parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur un changement aussi. Hier, j'écoutais une conférence avec des quelques psys qui expliquaient qu'effectivement, il va falloir, faut changer son état d'esprit parce qu'on est, est cantonné à être donc cloîtré entre guillemets chez soi, confiné. Et, et c'est, je pense, c'est aussi le bon moment pour trouver des, des solutions, essayer de se creuser un peu, d'avoir un état d'esprit assez bétonné pour pouvoir sortir de, de, de, de ce moment un peu pas mort. Le truc là, comme je l'ai dit dans, dans ma vidéo sketch, là, ma vidéo dramatique un peu scandale qui a, qui a été conçue comme ça, euh, Bon, Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, pour rappeler, j'avais fait vraiment un, un sketch un peu agressif euh, en, en mode acteur, 100 acteur, euh, pour dire en fait que euh, le confinement ne s'arrêterait jamais, qu'il n'y aurait pas d'après euh, et qu'il fallait s'y faire et qu'il fallait euh, s'adapter maintenant. Euh, évidemment, euh, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on ne sait pas si on, on sortira effectivement euh, au, au milieu du mois de mai comme ça a été annoncé hier par euh, Emmanuel Macron ou si ça sera dans deux mois ou dans six mois ou effectivement dans un an, dans un an. On ne sait pas. Ouais. Mais euh, justement, effectivement, je pense que… Enfin voilà, le message de la vidéo, c'était qu'il faut se bouger les fesses parce que vraiment à, à la fin de cette crise et comme dans toute crise, il va y avoir vraiment euh, deux camps ceux qui seront restés à rien faire sur netflix à jouer à la playstation alors je recommande même de, de, de se détendre de regarder netflix de jouer à la playstation mais pas en, pas faire que ça quoi et à un moment donné voilà le message de la vidéo donc c'était de se bouger un peu les fesses pour poser des actions utiles des actions rentables pour sortir de, de la crise on ben voilà, est en encore quelques plumes sur soi ou, ou, ou qui sait peut-être justement en ayant grandi de cette situation moi, par exemple, là, je suis en train de, de bosser dans l'ombre sur, sur des dossiers. Et euh, en fait, c'est malheureux à dire, mais pour moi, le, le confinement a presque des avantages hein, au niveau de mon business, pour la productivité, etc. Donc voilà, c'était le message. Et ça, ça va être le message de, de ce webinaire. Oui, euh, je suis assez d'accord avec ça. Il faut, je, je pense qu'il faut saisir aussi de malheureusement en faire une opportunité du, du moment. Et c'est comme ça aussi qu'on trouve des solutions et qu'on se bouge. Parce que comme tu dis, bon, avoir des, des, des petits moments de console, télé, c'est très bien. Mais, mais concrètement, ça ne fait pas avancer l'humain. Euh, Aujourd'hui, c'est bien. Mais on va se rendre compte dans, dans quelques semaines que finalement, le temps passé à rien faire, il ne s'est rien passé. Euh, de plus, c'est je pense aussi maintenant qu'il faut profiter. Il faut, en fait, il faut se saisir de ce moment encore une fois comme une, une sorte d'opportunité. Alors effectivement, la maladie fait des morts, etc. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Ouais. Mais il faut Opportunité, c'est pas facile, mais en général, si on cherche, il y en a toujours. Il y a, il y a, il y a toujours moyen de trouver euh, effectivement euh, des opportunités. Alors, nous savons, on est privilégié dans, dans le business en ligne. Euh, les opportunités sont plus faciles à voir. Maintenant par contre, euh, je vais, je vais donner un exemple, mais j'aimerais bien que tu, tu rappelles un exemple que j'ai entendu dans une de tes vidéos du boulanger, le fameux boulanger avec ses, ses pains. Ouais. Alors, Explique euh, un peu, voilà, ce sera, on pourra justement commencer à parler de marketing yes. euh, du coup. Alors en fait, c'est ce qui m'a fait rebondir, il y a eu d'autres cas, j'ai entendu d'autres cas et, euh, et ça, je trouve ça kiffant, c'est que pendant, c'était en plus dans les débuts. Hein, la, la, la, la crise commençait à arriver, les commerces devaient fermer, donc euh, les, les gens devaient euh, fermer leurs commerces et puis plus, plus, de, plus de chiffre d'affaires. Et il y a des gens qui se sont sortis un peu les doigts et qui ont trouvé des solutions alternatives. Comme par exemple, j'ai trouvé l'idée bien, mais il y en a plein d'autres. Un boulanger, au lieu de cesser à battre, eh bien, le mec, il a directement euh, bah, créé des pains, enfin, il faisait ses pains pré-cuits en sachet et il les vendait, donc, bien sûr, à ses, à ses clients habituels pour que les gens puissent le faire chez eux, donc, consommer chez eux ou cuire chez eux. C'était déjà presque pré-cuit, tout fait. Donc, en fait, il ne s'est pas laissé abattre, Il n'a pas fermé sa boutique en disant, bah, je ne peux rien faire, il ne va rien se passer. Et puis, les, les bras baissés et attendant que ça se passe. Il a sorti ça. Donc, du coup, aujourd'hui, il fonctionne. Il marche, le mec, il vend, il vend. Et bien sûr qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, mais globalement, il se sert de, de, de, de, du moment pour avoir saisi une opportunité qu'il n'aurait jamais fait en fait. Ces paquets de, de, de pain, il ne les aurait jamais fait comme ça. Donc, j'ai trouvé ça sympa et je trouve ça bien. Et en fait, le, normalement, c'est le mental d'un entrepreneur, c'est essayer de trouver des solutions, des plans B et pas se laisser abattre donc ça c'était l'analogie que j'avais expliqué dans une des vidéos il y en a d'autres j'ai vu un restaurateur ouais, des, qui a fait ça donc c'est génial des pains euh, pré cuits ouais effectivement euh... et en fait il aurait il aurait pu même sortir même des, des pains rassis. c'est je me suis dit c'est que le mec il s'est pas laissé abattre euh, au lieu de faire comme ses collègues à attendre et dire tiens quelle quel aide je vais toucher de l'État et eh bien il, il a il a trouvé une solution qui aujourd'hui euh, il ma il fait pas un chiffre d'affaires de ouf mais quand même il marche parce que bah, il a sorti un un, un concept B et finalement, ben, ce n'est pas dans ses habitudes, mais il s'est adapté en fait. Et, et ça, j'ai trouvé ça bien. Et, et bon, j'ai vu d'autres restaurateurs dans ma région qui faisaient ça aussi, à emporter, etc. C'est bien de trouver des solutions. Il ne faut, faut pas rester à, je pense, à, à, être, à se cantonner à, au fait que c'est la crise. On ne peut rien faire en attend l'État, mais il ne faut rien attendre des personnes, je pense. Euh, bon, voilà. Oui, de mon côté, moi, je connais une coiffeuse. Euh, bon, elle travaille pour un, un patron, elle est dans un salon de coiffure, et ça fait des années qu'elle aimerait bien... Euh, lancer son activité de, de coiffeuse indépendante, et c'est vrai que je ne lui en ai pas parlé, mais moi je la vois très bien, euh, exploiter euh, effectivement ce, cet événement, euh, cette période malheureuse euh, pour justement se lancer en tant qu'indépendante et euh, inviter ben, la clientèle qu'elle connaît bien, qui sont devenus des, des amis, c'est des dames âgées, et, euh, et justement le, leurs cheveux vont continuer de pousser. On sait bien que les, les personnes âgées, les, les femmes âgées, elles aiment bien d'être bien coiffées parce que c'est vraiment un peu ce qu'il leur reste pour, pour euh, continuer à prendre soin d'elles, etc. Mmh. Et, euh, et je me dis que c'est vraiment euh, l'occasion justement de se lancer à son compte parce qu'elle n'est pas très bien payée euh, au salon mmh. et, euh, et de faire justement un salon, voilà euh, euh, j'ai envie de dire euh, coronavirus friendly avec vraiment des mesures d'hygiène, vraiment avec un environnement désinfecté où on travaille avec des gants, avec un masque, etc. Et justement, se lancer voilà une opportunité. Par exemple, il faut se creuser les ménages et essayer de voir les opportunités. En général, il y en a. Et surtout, voilà un conseil marketing que je voudrais donner, c'est communiquer avec votre clientèle si vous êtes encore ouvert, si vous êtes encore actif. Ben, votre clientèle l'ignore certainement, communiquer par email si vous avez leur adresse email, ou euh, par exemple, dans le cas d'une coiffeuse, pourquoi pas via euh, Facebook Ads en faisant de la publicité locale. Ici, on a des restaurants euh, qui sont fermés, on en a qui sont toujours ouverts, qui livrent à domicile et, euh, et ils ne communiquent pas. Quoi. Donc, moi, je ne sais même pas, en tant que client, je n'ai pas de vue sur les restaurants qui sont ouverts, mais des restaurants que, que, que j'apprécie, euh, qui seraient toujours ouverts, où je pourrais me faire livrer. Voilà, par manque de communication. Donc, ça, c'est un conseil que je voulais donner de marketing et il y en aura plein d'autres. Communiquez avec votre clientèle existante. Quoi. Mais tu te fais bien de parler de ça parce que j'ai eu le même constat avant-hier. Je parlais avec un pote qui a des, un commerce et qui a donc dû, dû fermer. Et en fait, il peut faire de la livraison en entreprise. Il pourrait faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Mais je me suis dit, en fait, quels sont les commerces qui sont ouverts autour de moi, à part les commerces alimentaires Et du coup, il n'y a pas de com. Moi, je ne reçois pas d'infos. De, de, je n'en sais pas plus. Donc, effectivement, la communication même en temps de crise est importante. On est aveugle. Comment on est chez nous, on est chez nous, on est aveugle en tant que client, on ne sait pas. Exactement. Coup, Internet, on a on a la chance d'avoir ça, c'est une opportunité pour laquelle on peut être reconnaissant. On a Internet qui nous permet de communiquer et c'est sous-exploité. Exactement. Et puis et puis pour rebondir en prenant l'exemple de la coiffeuse, elle peut donc commencer à créer son activité. Elle peut aussi prendre le temps de d'essayer de, de Communiquer beaucoup beaucoup avec ses contacts pour lui dire, pour leur dire qu'elle va ouvrir un salon, ou qu'elle va faire ça, de garder ce contact là et le jour où elle va ouvrir les portes et le jour où il justement il y aura plus peut-être coronavirus, eh bien elle aura déjà des clients ou des gens qui voudront potentiellement venir chez elle. Donc en fait, il faut commencer à chauffer un peu le, le truc et se servir encore une fois du moment pour faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Voilà, ouais, finalement. Un bon conseil de marketing, ce serait de se positionner en sauveur. Voilà, on imagine ici les, les pauvres dames, euh, elles ne peuvent plus aller se faire coiffer. Et hop, tu arrives et tu amènes une solution. Et en fait, c'est du marketing super éthique parce que bon, oui. c'est la galère. Euh, ben, moi, je t'apporte une solution à un problème. Et, euh, et c'est vraiment un, voilà, un gros, gros conseil marketing. Ça, essayer de se creuser la tête en fonction du contexte. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire ben, Par exemple, on peut faire un webinaire pour donner des conseils. Voilà, ça va nous apporter de la visibilité respective. Et à la fin de la crise, ben, on va peut-être bénéficier de ça et vraiment essayer de se rendre euh, indispensable, y compris par exemple pour les gens euh, qui risquent éventuellement de perdre leur travail. Parce ouais. qu'il euh, y a aussi des gens qui risquent de perdre leur travail. Et là, à un moment donné, euh, si tu aimes ton job, euh, si tu aimes la boîte dans laquelle... Euh, tu travailles, et elle va peut-être pas avoir le choix de licencier des gens. Une bonne solution dans cette crise, c'est peut-être justement te rendre indispensable pour éviter de te faire licencier. Bon, a priori, ici, on a surtout une audience d'entrepreneurs, de, mais ouais. ben voilà, le, le conseil vaut aussi, quoi. Se rendre ouais. indispensable. On est d'accord, on est d'accord. Et puis, c'est aussi le moment de peut-être des fois se remettre en question. Justement, comme tu dis, on, on ne sait pas l'avenir de leur job. Peut-être qu'il y a des boîtes qui ont fermé, malheureusement. Et du coup, bah, le, leur poste est un peu en suspens et sur un siège éjectable. Donc, c'est bien aussi de se remettre encore une fois en question, de savoir un petit peu quel, dans quel domaine on peut se rendre indispensable. Et du coup, c'est peut-être le moment aussi de créer son activité en parallèle ou pleinement, je ne sais pas. Mais, euh, mais je suis très partisan de dire qu'il ne faut pas rester sur les acquis, à attendre que ça tombe du ciel et que ça se passe. Je pense que ce pas comme ça qu'on avance. Après, chacun a sa vision des choses. Créer une activité pendant cette période, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais on peut au moins déjà poser certaines actions, préparer, pré-mâcher euh, euh, le travail. C'est les premiers pas qui sont euh, les plus difficiles à faire. et Une fois qu'on a fait les premiers pas, ben voilà, on, on est inspiré, dans, dans, on est dans l'action. Euh, oui. Effectivement, ouais, poser les premières actions pour créer une activité pour ceux qui, qui, qui hésitent encore euh, ou un nouveau projet. Hein. Oui, ou alors, ou alors aussi, euh, j'ai pas mal avec certaines personnes qui sont sur des business internet, c'est le moment aussi de revoir des bases, de revoir des notes, de revoir des choses, des projets sur lesquels ils avaient peut-être mis de côté. Il y, a, il y a plein de choses en fait à faire. Donc, euh, c'est le moment, je pense, l'opportunité est là et, et il faut se servir de, de ce moment d'un de, de, de, de, petit peu de récession, entre guillemets, pour ben, Voir d'autres éléments. Et moi, j'en connais pas mal qui qu se remettent dans leur formation, qui se remettent dans les choses, qui revoient les notes. Okay. Justement, d'ailleurs, je te pose la question. Toi, ça, ça a changé beaucoup de choses. Euh, allez, je vais le, le dire euh, Franco pour ton chiffre d'affaires, justement, depuis que la crise a commencé. Et je vais te, je vais te, te donner le détail de mon côté, mes activités, euh, ouais. ce qui a baissé et ce qui a monté aussi. Parce que euh, je tire mon épingle hors du jeu euh, d'un côté et ça s'effondre de l'autre. Et je vais, je, vais, je vais tout dire. Et du coup, je te pose la question vite fait, comme ça, pas ça C'est une bonne question. Alors, juste de donner le début, le, le mi-mars, on a eu le confinement en France. Et, ouais. et là, il y a des personnes qui m'ont dit Waouh, ça va être l'explosion sur Internet, ça va être génial et tout. Il s'est passé une chose, enfin, c'est qu'il y a eu, il aurait eu... pu croire, ouais. Hein on aurait pu le croire. On aurait pu on le aurait croire, pu croire. On aurait pu le ouais, croire. Ouais, si, on était, si je m'étais resté à cette question-là, on aurait resté là comme ça. On, on, a les mêmes, on a les mêmes observations, je pense. Exactement. Donc, au final, il y, a eu, il y a eu du trafic, effectivement, mais les gens étaient en psychose et pas dans le, pas dans le côté on va se former, etc. Donc, dans mon domaine d'activité, ça ne m'a pas touché plus que ça, le trafic qu'il y avait en surplus. Maintenant, dans la globalité, très honnêtement, ça n'a pas changé. Je n'ai même pas eu l'once d'un changement, plus, moins. Euh, mon rythme de vie aujourd'hui est le même. Il n'a pas changé du tout. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, en fait, si tu veux, euh, concrètement, quand mes amis m'appellent, c'est là que je, coupe, je prends conscience que je suis confiné parce que je ne les vois pas. Mais sinon, hormis ça, je ne me rends pas compte du, du moment. Alors que le président dise confiné jusqu'au 15 avril ou 15 mai, pour moi aujourd'hui, ça ne change pas grand chose. Euh, mes plans sont notés, mes trucs, je fais, je fais ma vie. Donc en termes de trafic, ça n'a pas plus bougé sur mon activité. En termes de chiffre d'affaires, ça n'a pas plus bougé. Alors je ne suis pas plus, je ne suis pas moins. J'ai mon rythme de croisière qui, qui n'a pas bougé par rapport à janvier, février. Euh, même euh, novembre, décembre, janvier, février. Euh, donc aujourd'hui, je te dirais que euh, non. Ça, moi, ça ne m'a pas impacté directement. Alors, c'est peut-être un peu tôt, hein, mais, mais en tout cas, un mois après le confinement, moi aujourd'hui, je n'en ressens pas les, les faits négatifs. Ah bah, je vais te dire moi, alors, Là où on va commencer par le, le, le bon côté, là où ça a explosé euh, de notre côté, c'est euh, on fait euh, de la revente d'hébergement web, euh, euh, vraiment où on apporte notre support technique et, oui. euh, et où on fait de l'infogérance, etc. <rire> on fait du support, notamment pour WordPress, ce qui ne se trouve pas chez les autres hébergeurs qui ne répondent pas aux questions sur WordPress. Donc voilà, tu as déjà dû voir passer ça sur mes réseaux sociaux. Et ça, euh, l'hébergement et euh, la vente de sites clés en main, donc euh, vraiment tout fait… Euh, on leur met en place un site, c'est un concurrent de Wix, quoi, si tu veux, okay. qu'on fait. Ça, ça a explosé. Mais vraiment, ah oui. les ventes ont explosé. Les gens sont chez eux, ils ont le temps à la maison et ils veulent faire leur site par eux-mêmes. Ils font leur site web par eux-mêmes. Okay. Ça, ça a vraiment, les ventes ont décollé. C'est un truc de fou. Par contre, la vente de formation. Euh, vraiment, moi, c'est écroulé. Bon, voilà, j'ai pas énormément de formation dans mon catalogue. Okay. J'en ai quelques-unes, mais là, vraiment, c'est électro encéphalogramme plat. Ah ouais. Et franchement, je pense que vraiment, il y a deux causes principales à ça. On va dire peut-être la première, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont pas trop sûrs d'eux au niveau financier. Et donc, ils font un peu des économies et ne dépensent leur argent que ce qu'ils perçoivent. Que ce pour ce pourquoi euh, ils pensent que c'est essentiel, quoi, les besoins oui. essentiels. Oui. Et la deuxième cause, je pense, la plus probable euh, ou la plus importante, c'est la distraction. En fait, pour moi, je pense que voilà, le coronavirus, pour l'instant, c'est vraiment une énorme source de distraction, donc inverse de focus. Quoi, les gens perdent complètement leur focus. Oui. Leur attention est portée sur le Covid 19, ah. et du coup, ils pensent pas du tout à l'intérêt d'investir sur eux-mêmes ou de se former. Quoi. Oui. Et du coup, ouais, là, effectivement, grosse baisse de mon côté au niveau de la vente de formation. Mais c'est bien de l'observer et de s'adapter, on va s'adapter derrière, oui. voilà, notamment justement en exploitant le fait d'ici de, de, de, de créer un contenu gratuit, d'apporter de l'aide gratuite. Parce que je pense que c'est une stratégie marketing à exploiter vraiment énormément en ce moment. Une, une, une technique de marketing qui est bien connue, mais qui est encore plus important d'exploiter aujourd'hui. c'est le principe de, de réciprocité et aussi le, le principe de sympathie. Maintenant, pour vendre quelque chose à quelqu'un, il va vraiment être deux fois plus important de gagner ou regagner sa confiance. Oui. Et un, un bon moyen de, de, de, de gagner la confiance d'un client potentiel ou, ou de regagner la confiance d'un client existant, c'est de commencer par l'aider de façon désintéressée sans contrepartie. Et donc voilà, je pense par exemple pour les prestataires de services, parce que voilà, j'ai fait le prestataire de services pendant des années, je connais bien ce milieu-là, comme tu le sais bien, hein, Romain, une bonne stratégie par exemple, c'est de prendre son téléphone et de façon tout à fait désintéressée, passer un petit coup de fil à son portefeuille client et demander ben, comment ça va en fait par rapport au confinement et est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre en vous apportant quelques conseils. Ouais. sur la manière d'aborder les choses ben, euh, par rapport à mon expertise. Voilà, si, si tu euh, t es euh, consultant en marketing, ben, voilà, de ma façon désintéressée, tu diras ah, « voilà, euh, une bonne idée, ça serait de faire des, des pains pré-cuits, euh, de donner ce genre de conseils. Ouais. » Et puis, merci, au revoir, bonne chance. Et ben, comme vous le savez, euh, moi, je reste disponible pour vous euh, à distance pour travailler sur, sur votre entreprise et pour essayer de vous aider à, à traverser cette crise. Mais voilà, principe de réciprocité, inbound marketing, aider oui. gratuitement de manière désintéressée pour pouvoir euh, voilà, convaincre derrière euh, le client bah, qui a intérêt à faire appel à toi pour, euh, pour justement euh, peut-être pas gagner de l'argent, mais éviter d'en perdre trop, oui. éviter de… voilà. Euh, D'avoir une entreprise qui chute, essayer d'amortir le choc. Quoi. Exactement. Alors, je vais rebondir juste sur un truc, parce que tu as dit ouais. quelque chose d'assez juste, toi, en disant que les formations euh, chutaient, et après, ouais. tu as parlé du syndrome, enfin, de la réciprocité. Ouais, après, je suis parti dans un monologue. <rire> non, non, mais en fait, non, non tu as raison, parce que du coup, je vais rebondir et je vais placer un petit peu mon point de vue aussi, parce qu'il est mm -hmm. un petit peu biaisé. Euh, depuis, depuis le coronavirus, enfin, depuis le mois de mars, j'acte et je joue, enfin, je, je, je fais beaucoup avec mon audience euh, clients ou des prospects qui sont déjà assez chauds. Euh, je donne beaucoup de contenu, j'apporte beaucoup de choses. donc Je, je, je fédère beaucoup. Donc finalement, euh, mes ventes n'ont pas forcément chuté parce que j'ai ce noyau-là, ce billet de gens avec qui j'anime, je, je, je, je donne des conseils, je, je suis aussi disponible pour aider, je fais des coachings gratuits, etc. Donc, ça m'a permis… En fait, ça me permet de maintenir. Si j'étais comme toi, enfin comme toi, premier à essayer de me former, euh, forger une nouvelle clientèle, je pense que… Ouais, exactement. Ça, ça aurait empiété mon business parce que depuis le mois de mars, effectivement, pas forcément de nouveaux clients. Ouais, Donc, ouais, ouais. Grâce à, à, à ce côté euh, donner, apporter de la valeur, ça me permet aujourd'hui de te donner cette réponse-là, de dire que ça n'a pas forcément trop changé. Maintenant, on va se donner un rendez-vous dans un mois ou deux, peut-être que ça sera, ça sera différent. En tout cas, le fait d'avoir ce vivier de, de gens qui, que, que, que je fédère, encore une fois, ça, ça m'aide. Voilà. Ouais, effectivement, sans, <rire> euh, sans avoir vu dans une boule de cristal qu'on allait avoir cette crise qui arrivait, en fait, anticipait euh, sans le savoir et euh, tu avais déjà mis en place la stratégie euh, marketing qui est plus que jamais recommandable maintenant c'est euh, de faire ben, comme je le disais dans, dans ma vidéo scandale faire avec les 10% restants on va dire ça comme ça ou en tout cas son noyau dur de clients sa clientèle euh, très proche et euh, vraiment fournir un, un accompagnement euh, encore plus euh, encore plus fort euh, avec les clients restants euh, ben voilà, en plus oui. pour, pour avancer ensemble, tous ensemble oui. ben surtout, surtout qu'on a un petit peu plus de temps aujourd'hui, donc comme tu disais prendre son téléphone ou prendre du temps pour justement prendre des nouvelles, ça ne coûte rien ça fait du bien, c'est intéressant et puis même voilà, ça permet de, encore de, de lier un peu plus la relation que tu as avec ton prospect ou ton client, donc je trouve que c'est bien c'est un moyen, moyen aujourd'hui d'optimiser aussi son temps, nous en tant qu'entrepreneur oui. euh, on, on a le temps donc il faut, faut le faire, mais il faut le faire sciemment et correctement oui. Et puis, euh, le meilleur moyen de gagner de l'argent, en fait, euh, c'est d'aider les autres à en gagner. Et, euh, et si possible, même pratiquement de, de changer des vies. Et euh, vu que tu as apporté de, de la valeur à tes clients au préalable, ben, c'est beaucoup plus facile évidemment de les convaincre, euh, ben, de prendre encore plus de coaching avec toi, etc. Quoi. Exactement. Je, je suis totalement d'accord. Et, et si tu le mets en pratique vraiment, et je pense dans tout domaine, tu auras des résultats. Et les résultats… Euh, vont assez vite se faire connaître parce que encore une fois, c'est globalement, c'est la, la, la réciprocité tu, tu donnes pour, pour finalement euh, indirectement recevoir et, et, euh, et donc euh, c'est bien parce qu'au final, tu es, es authentique, tu es humain tu, tu donnes, tu apportes de la valeur sans rien attendre en retour donc en étant un petit peu désintéressé mais au final, bah, une relation se forge et, et les gens aussi ont confiance en toi donc dans notre ah, domaine dans, dans tout domaine confondu euh, et si en plus, en ce moment-là enfin en ce moment, vu ce qui se passe tu apportes une valeur et les gens le voient parce que voient que N'étais pas là à rester les bras croisés et attendre je ne sais quoi finalement les gens viennent vers toi et, et encore une fois tout domaine confondu je pense que c'est un moyen aussi de sortir du lot et montrer que même en période un peu difficile ben, vous pouvez compter sur moi etc ouais on, on, je <coughs> pense qu'on se donne tous les deux beaucoup de mal pour que euh, en fait un, un euro investi chez nous ne soit pas euh, un euro dépensé et que ce soit juste un investissement qui est qui est récupéré très rapidement parce que euh, voilà, et les conseils, il y a de la valeur qui est donnée. Bah, c'est concrètement investir, là pour le coup l'expression prend tout son sens, mais investir sur soi. Quand tu, quand tu mets un euro en disant dans la machine, ce n'est pas pour forcément en avoir deux, c'est pour investir sur toi, sur maintenant et sur le long terme, et c'est la valeur que tu vas donner. Donc tu t'investis, tu te fais confiance. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Et, et, et du coup, c'est bien parce que du coup, tu prends cette confiance, tu apportes de la vraie valeur, de l'authenticité encore une fois qui prime aujourd'hui je pense, dans, dans, notamment dans le marketing parce qu'il ne faut, enfin, faut pas être marchand de tapis donc, je trouve que voilà, c'est intéressant ce chemin. Ouais. Et... Investir sur soi, ouais, c'est définitivement le meilleur euh, des investissements à faire, encore plus aujourd'hui qu'hier. Euh, je ne voulais pas parler de ça, euh, mais ça me fait quand même penser à un truc. <rire> euh, euh, on parle beaucoup de, de, de crise économique, euh, des bourses qui s'effondrent. Et c'est vrai, euh, on n'est pas à l'abri que euh, l'euro voilà, soit dévalué. Euh, euh, moi, personnellement, je suis en train de retirer tout doucement du, du cash pour avoir du cash euh, à la maison, on ne sait jamais, tu vois. Euh, je dors mieux comme ça. Euh, bon, voilà. je suis pas expert en économie, mais euh, ce que je me suis dit, c'est euh, que si je venais vraiment, euh, voilà, à faire banqueroute, euh, il y a une crise qui dure neuf mois, euh, euh, l'euro ne vaut plus rien, euh, je me dis, c'est quand même pas si grave parce que euh, il me restera toujours tout l'investissement que j'ai fait sur moi, le temps que j'ai passé à apprendre le marketing, le temps que j'ai que j'ai passé à apprendre le développement personnel. Dans un an, je perds tout, mais ça, je l'ai toujours et euh, on ne peut pas me le prendre. Et si je dois redémarrer un business, eh ben, cet investissement-là, il sera toujours là. Et Exactement. donc, euh, voilà, c'est voilà, ce que je, je répondrais s'il y avait une question, par exemple, sur euh, la crise économique. Je dirais, euh, voilà, utilisez le temps que vous pouvez pour euh, augmenter votre valeur personnelle. Euh, ça, on ne pourra jamais vous le prendre. Ça ne baissera jamais euh, au, à la bourse, ce, cette valeur-là. Exactement. c'est justement une question que je voulais te poser. Enfin, que je voulais poser généralement et à laquelle tu as répondu. Et en plus, le fait d'investir sur soi, c'est qu'on croit déjà en soi. Donc ça, il y, y, y a pas meilleure croyance. Et donc, comme on ouais. croit en soi… Non, mais ça, c'est clair. Bon, et là, le, la connaissance, le savoir, c'est quelque chose que tu auras demain, dans six mois, dans un an, dans dix ans. Donc, la crise ou pas crise, il n'y a, a rien qui va impacter ça. Donc, ta connaissance, ton pouvoir de connaissance, c'est bien aujourd'hui de le mettre en avant. Et donc, quand on investit sur soi, je pense que c'est justement la, le meilleur moyen de faire comprendre qu'on croit déjà en soi, donc tu apprendras de moi forcément. Donc, donc le savoir, je pense que c'est la meilleure arme aujourd'hui à, à continuer à se former. Je suis un petit peu triste parfois quand je vois, je vais faire un parallèle, mais quand je vois moi, autour de moi des gens qui passent du temps sur Netflix, sur les consoles, à regarder le ciel dehors, à rien faire, je me dis c'est dommage parce que chaque personne a je pense des connaissances, un savoir, une expertise, euh, une passion, même ce qu'on veut. Mais, et, et du coup, je pense que tu peux la travailler en ce moment et finalement, ne pas faire travailler ses neurones en disant sciemment, il faut des, des, des moments, euh, des temps de vie, il faut. Mais, mais passer H24, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Après… Vraiment, c'est l'objet de mon coup de gueule, de ma vidéo un petit peu euh, mmh. dramatique de, de l'autre jour. C'est à un moment donné, euh, je suis face à, à, à deux faits, deux constatations. Euh, <rire> Plus personne n'achète mes formations avec euh, <rire> le coronavirus. Pourtant, et... pourtant, je te coupe, Nico, deux ans. pourtant ouais. je, te, je te le dis. Je pense que pendant ce confinement, tu es la personne que je vois le plus à mes écrans. Je te vois ouais. de ouais. partout, je te... je te vois de partout. Et, donc, et pourtant, bah, et, et pourtant ouais, disons-le, euh, c'est quand même, on, on l'a bien dit, c'est le meilleur moment d'investir sur soi-même. D'ailleurs, euh, je place quand même un truc. Euh, J'ai mis pour l'occasion euh, hier sur mon site. Si tu vas sur euh, produits ou au replay, tu, tu me mettras le lien, hein, Romain. Euh, J'ai mis euh, et c'est gratuit euh, une série de, euh, de vidéos conseils que les gens. Voilà, c'est zéro euro. Il mm -hmm. euh, faut juste mettre son adresse email et puis euh, <rire> évidemment, évidemment, euh, j'envoie des newsletters, mais il y a on peut se désinscrire à tout moment. Et voilà, il y a une série de vidéos conseils au moins, voilà, si vous ne voulez pas mettre d'argent pour des formations, euh, au moins euh, prenez euh, du contenu gratuit, fouillez dans les chaînes YouTube euh, cool. bah, chez, chez nous et, et ailleurs. Mmh. Mais euh, effectivement, euh, ouais, c'est le, le coup de gueule. Quoi. Netflix toute la journée, euh, PlayStation 4 toute la journée, ouais. euh, c'est vraiment dommage parce que nous, on aimerait avoir tellement plus d'heures dans notre journée pour apprendre plus parce que vraiment, il mmh. n'y a que ça de vrai. Et, euh, et donc voilà, constatation, euh, baisse des formations, pas à zéro, mais en baisse. Ouais. Et aussi l'idée que ça risque de durer plus longtemps que ce qu'on nous le dit. Euh, je pense malheureusement parce que euh, moi, la petite logique, voilà, je ne suis pas expert en, en, en pandémie, mais la petite logique, c'est quand même de se dire, c'est démarrer d'une personne, d'un cas. Et euh, moi, je le vois ici par exemple au Cambodge, hein, parce que je vis au Cambodge pour ceux que, qui l'apprennent. Euh, le virus est vraiment sur la pente descendante. Il n'y a plus que 40 cas dans le pays actifs, voilà. euh, mais on le voit bien, on ne va pas pouvoir rouvrir les frontières et on ne va pas pouvoir reprendre notre vie normale euh, du jour au lendemain tant qu'il y ouais. aura des cas ailleurs dans le monde, même si c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, moi j'ai vu des théories comme quoi euh, on, nous, on nous dit que le confinement va durer un certain nombre de temps euh, et puis il y aurait peut-être… Euh, éventuellement déconfinement et puis reconfinement pour que euh, les gens puissent développer une immunité contre le virus. Enfin voilà, je ne suis pas du tout expert là-dedans, je n'ai même pas d'avis, j'en sais rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais euh, voilà, mmh. moi mon message c'est préparez-vous euh, comme si ça allait durer euh, même pas deux ans, mais pour toujours. Il mmh. ne faut pas mettre sa vie en pause et attendre en serrant les fesses et en regardant BFM TV toute la journée. Euh, voilà, essayons d'être inventifs, de nous adapter. Moi, j'ai mis il y a des petites choses que, que je vais devoir mettre en pause. Mmh. Et, et voilà, je vais pivoter sur d'autres choses. Euh, ben, voilà, adapter au nouveau monde, hein. c'était le titre que je te proposais pour, pour cet événement. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'idée. Exact. Alors, euh, pour faire un parallèle, en France, nous, on était très... Euh, on regardait à l'époque, en janvier, on regardait ce qui se passait ailleurs, mais ce n'était pas chez nous, donc euh, ça ne nous touche pas. Aujourd'hui, ah. ça nous touche forcément. Et comme tu le dis... Euh, demain des confinements, de demain matin ou dans six mois, peu importe, l'économie va pas reprendre le lendemain pile. Les gens vont pas repartir et c'est parti, l'économie reprend. Donc déjà, il y a un temps d'adaptation. Il ouais, faut oser si pas... retourner au restaurant, par exemple. Faut oser y retourner. Mais si tu veux, si tu veux, alors retourner au restaurant, aller au cinéma, etc. C'est des choses basiques qu'on faisait avant. C'est des choses moins basiques qu'on va faire après. Pourquoi Parce que s'il y a encore des cas avérés en France et dans le monde entier, les gens vont y aller, mais peut-être à rebrousse-poil. Donc la reprise va pas être si facile que ça déjà. Et la force euh, des habitudes, le phénomène d'inertie, vu qu'on est resté euh, je ne sais pas combien de mois à la maison, eh bien, la force des habitudes fait qu'on s'y est habitué. Donc on va rester plus à la maison. On va tous aller faire des apéros euh, post-coronavirus, mais après, c'est vrai, on a notre habitude. On est à la maison. Il y a toujours cette inertie. Euh, si on, on, on va faire du sport tous les jours, euh, faire, faire du jogging tous les jours, euh, on va partir en vacances. Et euh, on va revenir, ça va être plus dur de reprendre le jogging parce qu'en vacances, on n'est pas allé courir. Exact. Voilà. Mais, si tu veux, Et les gens, courir. dans leur tête, les gens ont quand même une certaine psychose. Et du coup, même demain, ouais. tu les fais partir en vacances, tu les fais partir au resto, chacun va être sur ses gardes parce que est-ce qu'en face, c'est dans le virus Est-ce que là, c'est désinfecté machin. Il y a une psychose qui s'installe. Euh, donc, ça, tout ça, l'économie va, va en pâtir. Et j'ai envie de dire, en fait, par rapport à ce que j'ai expliqué tout au début, moi, personnellement, encore une fois, hein, demain, euh, le président, malheureusement, il peut dire on est confiné jusqu'au 15 septembre. Ça ne va pas changer ma vie. Hein. Et d'ailleurs, je ne ferai même pas attention. Ce qu'il vient qui de faire, c'est, il y a un psychologue qui disait ça hier, euh, c'est d'avoir une date en tête pour se dire que, pour se fixer un but, un objectif, et se dire jusque-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va se passer, mais au moins être prêt psychologiquement au niveau du cerveau de se dire qu'à cette date-là, la, la vie va changer, enfin je pourrais ressortir, etc. Mais c'est juste qu'en tête, on a une date, et ça aide beaucoup hein, psychologiquement. Mais globalement, il faut avoir l'idée qu'il faut, il faut essayer de trouver un, un plan d'action B pour essayer de, de, de mettre de côté ce confinement, qu'on vit tous pleinement. On va, on va arrêter de se plaindre parce qu'on le vit tous. donc finalement bon. mais, mais justement, de trouver une solution qui fait que ça va tellement t'occuper à préparer la suite, préparer demain, préparer après-demain, qu'au final, le confinement ne bah, va pas impacter personnellement ta vie. Et, et finalement, le jour où il y aura le déconfinement, bah, ta vie sera presque la même. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a des lions en cage. Et dès que, dès que le, le, le confinement sera passé, les portes vont s'ouvrir, les gens vont pouvoir partir. Alors, l'économie ne repartira pas comme ça, mais les gens vont, vont souffler mais si tu te prépares un peu avant ben, je pense que c'est comme le mec qui court tous les jours au niveau du jogging il va faire son marathon, il sera moins essoufflé que, que le mec qui fait pour une fois un marathon une première fois, il va arriver, il va être défoncé il va tomber par terre, donc au final il vaut mieux se préparer à, à ce qu'on vit en ce moment au lieu de le subir eh bien, plutôt euh, le prendre avec, dans le bon sens, faire attention bien sûr au niveau de sa santé, mais en termes d'entrepreneuriat trouver des idées aller se former, je ne sais pas moi, faire plein de choses il y a, il y a, on, a, on a un on a un puits d'informations qui est à disposition, c'est Internet. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas savoir, c'est pas possible. Euh, simplement, il faut savoir s'en servir et taper sur un table. tout le monde sait faire. Donc, il y a, possible, il y a, il y a plein de possibilités. Donc, il ne faut pas cesser à Imagine, on, on pourrait être confiné avec euh, des connexions 56K et, et des Nokia 3310. Mais avec euh, le snake dessus. Quoi. Mais, mais non, mais là, là, là, là par contre, il y aurait, aurait peut-être des morts, mais je me dis, en temps de guerre, les gens étaient, recevaient des obus sur la tronche. Étaient... Mais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le, le psychologue pour la, la deadline, la, la, la date butoir, la date de sortie de confinement parce que voilà, je trouve ça vicieux parce que du coup, les gens ils se mettent en mode temporaire, ils serrent les fesses, ils attendent vraiment comme tu l'as bien illustré, le, comme des lions en cage. Et, euh, et je trouve ça… Pas super constructif parce que voilà moi, moi je suis dans cette phase là moi je suis dans une phase vraiment en fait j'ai fait ma vidéo où, où, où je faisais le malin mais en vérité dans mon esprit voilà hier par exemple j'étais en train de réfléchir à, à un restaurant où je pourrais aller boire un verre et où je serais bien accueilli pour, pour sortir un peu de chez moi et je me disais mais tu trop dans la négociation nico tu n'as pas encore accepté donc tu fais une vidéo où tu fais où tu fais le malin euh, où tu engueules tout le monde, mais en vrai, euh, tu, tu connais les, les cinq phases du deuil, c'est… Euh, la première phase du deuil, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est que tu es choqué, tu es dans le déni, tu ne veux pas l'accepter, tu dis non, euh, voilà, le coronavirus c'est les Chinois, ça ne nous concerne pas, euh, non, non, non, moi, je ne veux même pas entendre parler de ça, ça ne nous concerne pas, le déni. Et puis après, tu as euh, la, la colère, tu es furieux, moi par exemple, euh, je suis un petit peu furieux ici euh, au Cambodge de voir euh, les locaux que, que j'adore, me regarder un peu avec méfiance quand je, je sors avec mon masque oui. parce qu'on euh, leur a dit que le virus venait des, des étrangers. Effectivement, les quelques personnes qui ont amené le virus, c'était des, des, des Français, des Anglais et compagnie qui ont voyagé en Thaïlande oui. et qui, qui font un petit tour d'Asie. Et donc, les, il y a des Blancs, hein, on va dire ça comme ça, des Occidentaux qui ont amener le virus. Et Donc, moi, j'étais en colère vraiment euh, euh, sur ça, de les voir me regarder avec un peu de suspicion alors que moi, je ne suis pas sorti du pays, donc euh, je n'ai rien à voir là-dedans. Et, euh, et euh, dans les phases du deuil, euh, après, tu as euh, le marchandage, la négociation et moi, je suis dans cette phase-là. Quand je veux aller boire une bière au resto ou cherche quand même, j'ai envie de, de mener ma vie d'avant ouais. malgré qu'il y, qu y a le confinement. Puis les phases d'après, c'est la tristesse, la déprime. Euh, voilà, tu sais rien y faire, tu peux pas aller, euh, tu peux pas sortir. Donc tu, t es, t es triste, déprimé. Et puis euh, la dernière phase, c'est l'acceptation. Et tu te dis bon ben voilà, je fais avec. Et justement le, le, le step ultime, c'est de voir les opportunités, mais au moins de l'accepter. Et, euh, et voilà. Euh, pour c'était pour revenir un peu sur la, la date butoir, c'est essayer de se dire voilà Reste pas en pyjama sur ton ordinateur, dans ton lit pour travailler. Euh, bosse comme si euh, c'était si ta nouvelle vie et, euh, et euh, ne regarde pas Netflix et la PlayStation 4 toute la journée. Essaye de euh, créer quelque chose ou d'améliorer quelque chose d'existant si tu as déjà un business ou, ouais. ou euh, même à titre personnel. Euh, se mettre par exemple à la méditation, Voilà une bonne habitude ou, ou euh, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qu'on peut faire sur son développement personnel. Euh. Ouais. parce que j'aime bien aussi cette thématique-là, tu sais bien ouais, ouais, ouais, <rire> très bien en plus bah, que j'invite d'ailleurs à aller voir des vidéos sur ta chaîne YouTube et, et, euh, et voir un petit peu ce que tu fais là-dessus parce que tu as, as, as notamment merci. une information là-dessus aussi Nicolas Laruel je mettrai ton nom. expert, bien, Nicolas... expert tout seul c'est ouais. moi le premier aussi <rire> <rire> expert belge, expatrié euh, non mais après, oui alors la deadline, euh, psychologiquement je la trouvais intéressante pour justement Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, les personnes qui sont en attente de un peu l'analogie des lions en cage. Et du bien coup, bien ça bien. permet… Parce que nous aujourd'hui, enfin nous aujourd'hui, partout, il y a une problématique un aussi ultime, c'est que les gens sont confinés, les gens ne se posent pas les questions qu'on vient d'expliquer. De, de, mais mais tu as absurde. raison, hein tu as raison. La majorité des gens ont besoin d'une date, de, de petites étapes comme ça parce que ça. sinon, euh, parce que, parce si tu, il y se passe quelque chose et d'expliquer très bien, c'est qu'effectivement, des gens comme toi, comme moi, je pense que la date, on s'en fiche, mais des gens… Alors, je me mets pas à part, mais les gens qui n'ont pas cette pensée finalement d'entrepreneur, qui attendent et qui s'occupent bon de leurs enfants, qui font leur truc à la maison, le problème c'est qu'il y, y a un autre problème qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent plus, qui se tapent sur la gueule, et il y en a qui n'en peuvent plus, il y en a qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont plein d'enfants et ils ne savent plus quoi en faire. Je comprends qu'il y a plein de problématiques, mais le fait de mettre une date butoir entre guillemets, psychologiquement, ça les aide parfois à surmonter. Alors, je dis pas que ça aide les nanas à moins de se faire taper dessus, malheureusement, il y a, il y a des trucs comme ça. Je trouve ça juste aberrant. Mais psychologiquement, juste en parlant de l'humain, ça l'aide à voir un petit peu plus loin et voir le, le bout du tunnel. Et psychologiquement, ça aide. Ça évite de devenir fou. Donc, de mettre une date, c'est déjà pas mal. Mais globalement, si tu reprends tous les principes qu'on vient d'énumérer là, il n'y a, a même plus de questions à se poser. C'est que tu, tu trouves toujours des solutions et tu, tu fais travailler ta, ta boîte à cerveau intelligemment pour trouver des idées, trouver des choses, même ne serait-ce que… Tu peux faire plein de trucs. Et il y a tellement de choses. Moi, mes journées, quand on m'appelle, mes, mes parents m'appellent, euh, j'ai l'impression qu'ils s'inquiètent. Mais, mais mes journées, moi, je ne les vois pas passer. Moi, je m'inquiète plus pour eux. À, à regarder la télé, ils ne font rien. Parce que moi, je peux m'occuper Internet. Je peux faire plein de trucs. Là, je décide de faire une formation, je peux le faire, faire des vidéos. Ça me prend toute ma journée. Eux n'ont pas ça. Et je me dis merde, ils font quoi Et, et donc, euh, donc, au final, le problème s'inverse. Ce n'est pas moi, mais c'est eux. J'ai l'impression que… Bon, il faut trouver une mission de confinement pour s'occuper ah. euh, et avancer, avancer là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au euh, niveau état d'esprit, hein, euh, au niveau mindset, euh, parce que tu parlais, tu parlais un petit peu de ça, il y a quand même quelque chose de, de puissant euh, qui est les, les affirmations positives. Euh, tu sais, un petit peu euh, dans, dans, euh, dans le délire de la méthode Coué qui dit qu'on voilà, se répète 20 fois par jour. Je, veux, je vais bien, tout va bien, euh, euh, à tous les niveaux de ma vie et en, et en fait, ça permet d'aller mieux. Mais il y a quelque chose d'encore de, bien plus puissant que les affirmations positives, c'est les affirmations négatives. Et ça, c'est ce qu'on se prend dans la tronche toute la journée quand on allume la télé sur les chaînes d'information. C'est un flux constant de, de, de négativité, de drame, etc. Et, euh, et moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est… Euh, Zapper un peu les médias parce que euh, voilà par exemple hein, le la question de des vaccins euh, contre le, le coronavirus euh, ben, en fait un vaccin ça va mettre des mois euh, même peut-être un an euh, à arriver ça sert à rien tous les jours de regarder de l'information sur euh, sur euh, c'est Emmanuel Macron qui, qui nous rejoint voilà, et à un moment donné, euh, moi par exemple, ici, je n'ai pas les chaînes de télévision euh, françaises, euh, heureusement, euh, mais euh, moi j'ai découvert qui était euh, Raoul. Raoul, euh, j'ai découvert Raoult, mais en, en belge on dit Raoul. Ok, le professeur. Euh, <rire> ouais, le professeur euh, Raoult euh, et la Chloroquine, j'ai découvert ce que c'était quand j'ai vu passer ça sur Facebook, ouais. YouTube. En trois minutes, j'avais compris qui était le personnage, ce qu'il qu proposait. Hein, j'ai cru comprendre qu'il y subissait pas mal de haters parce que ah. euh, voilà, il a, il a proposé quelque chose. Du coup, le mec a été victime des haters. Du coup, maintenant, il me demande des conseils euh, <rire> parce que je suis expert là-dedans aussi. Mais euh, voilà, ça, voilà, trois minutes, ok, Raoul, chloroquine, j'ai vu ce que c'était. Voilà, ça sert à rien. Trois heures de BFM TV hum. par jour, c'est inutile. On d'accord. puis en plus, euh, surtout dans des, dans des débats finalement parfois stériles, il faut prendre, je pense faut prendre des fois les bons débats, mais, mais globalement, si on prend la, les journalistes en général, j'ai rien contre eux, mais globalement, c'est pas là que tu vas apprendre. Et puis c'est des débats encore une fois stériles. Euh, Au fond, de stériles. commerce, c'est la peur. Non mais C'est euh, si, si, si, si tu euh, si allumes ta télé, ta BFM TV, et on te dit ah mais euh, tout va bien dans le monde aujourd'hui, il y a aucun problème. Tu, tu éteins ta télé. Exactement. Voilà. Exactement. donc euh, Forcément, il faut faut enchaîner. Euh, il y a toujours quelque chose c'est ce côté anxiogène ce côté euh, euh, négatif finalement ouais, de la télé, bon, c'est logique mais, mais au final, il ne faut, faut pas s'enterrer là-dedans parce que si tu commences à faire ça, c'est mort ton état d'esprit euh, va se faire par et lobotimiser par, par tout ça donc je pense qu'effectivement, il faut, il faut essayer d'avoir de, de, ce moment de, de détente ok, pas de soucis, on met ça de côté mais, mais optimiser toute sa journée trouver du temps ou des choses à faire Alors, a, moi, j'ai pas mal d'élèves qui ont, qui ont des, des, des enfants donc ils s'occupent à faire l'école, etc c'est ça, ça compliqué, mais ça se gère. Alors, je peux le comprendre, hein. mais, mais il faut se structurer. Il faut trouver du temps pour soi aussi. Mais il faut trouver du temps pour qu'en ce moment, ça serve à mieux rebondir finalement pour la suite. Parce que comme tu le disais, il n'y a personne. Hein. Là, tu peux faire venir tous les experts du monde. Quand je les vois parler à thé, ça me fait rire. qu'il n'y a personne qui peut prédire demain, après-demain ou dans six mois ce qui va se passer. Personne. Les économistes, les experts, n'importe quoi. Ça, je les mets tous dans le même sac. Il n'y a personne qui peut le dire. Euh, simplement, on peut peut-être envisager, on peut estimer que… Mais globalement, si tu as déjà anticipé toi… Euh, entre guillemets, l'avenir, eh peu importe ce qui va se passer demain matin, ça ne va pas forcément t'impacter directement. Alors, effectivement, si demain il y a la guerre et les obus tombent sur la gueule, ça va, ça va être différent, mais, mais psychologiquement, tu seras prêt euh, parce que auras, tu, te seras, tu te seras servi de ce temps-là de confinement pour euh, voir ton avenir, améliorer les choses, revoir des, je sais pas, des principes, t'améliorer sur plein de trucs. Et au final, bah, tu te, tu, la, la, la crise qu'on vit actuellement, ça aurait été simplement un pour pour mieux, mieux avancer. Oui, s'améliorer, développer des qualités qui sont déjà là pour, pour en faire un, un business ou, ou un nouveau projet. Donc voilà, se, se refocus sur ses passions et oui. ses aptitudes. Voilà, toi, tu es, es bon pour, pour faire des lives, etc. Donc, tu exploites toi de Et il y a des gens qui sont bons dans quelque chose. Et en fait, ils, ils perdent leur vie en faisant une, une activité qui n'est pas du tout ce pour quoi ils sont bons. D'ailleurs, oui. est-ce qu'on sait avoir les, le, le chat, les questions Comment est-ce qu'on fait ici, Romain qu'il y ait expert en, en webinaire, moi j'aimerais bien savoir euh, si possible, bon, si les gens ont des questions et si euh, les gens ont des business ou s'ils veulent en créer ou s'ils si, euh, voilà, doivent pivoter. Si, euh, si, euh, si vous pouvez euh, nous dire ouais, si on vous va. avez déjà un business existant, euh, s'ils bat de l'aile, euh, euh, voilà, si on peut vous, euh, essayer de vous conseiller sur la manière de, de pivoter éventuellement ou, euh, ouais. ou euh, il y a, il y a plein, de personnes, plein de personnes dans le chat qui sont là. Donc, ils peuvent poser des questions. Vous pouvez poser des questions. On les voit sur le côté, sur la droite. Euh, je vais par exemple euh, prendre le cas. On, on a une personne qui est dans le chat. Je me permets, Béatrice. Il y a Béatrice qui est dans le chat. Elle, elle a, elle a, elle a des gîtes de location. Donc là, aujourd'hui, le ah, tourisme est touché ah, de ouais. plein fouet. Là, ah, ouais, bon. ouais, ouais. ah Ouais, ça, c'est chaud pour toi. là. Du coup ce qu'elle fait, ce que je trouve bien, elle prend le temps de construire une petite lodge aussi en plus qu'elle a pour sur son site. Donc, elle, elle, elle prend le temps de bichonner un peu son endroit de location. Par contre, c'est vrai qu'elle vit de plein fouet ce truc parce que qu'annulation, etc. Donc là, pour le coup, elle, Béatrice ça a des questions. Je suis preneur parce que c'est vrai qu'elle, elle le vit pleinement. Son activité est à plat, complet. Elle trouve des petites choses à faire, amélioration, son site. Elle est en train de refaire son site. Donc, elle prend le temps de faire des, ces choses-là qu'elle n'a peut-être pas fait en temps normal ou en tout cas plus tard. Donc, c'est bien. Et c'est que, voilà, si vous avez des questions, je suis aussi preneur. Ouais, je vois que Emmanuel aussi, euh, lui, euh, il est dans l'e-commerce, e je sais bien, donc euh, potentiellement euh, impacté aussi. Oui. Ouais. Parce que c'est parce que pareil aussi, euh, il y a eu une stat qui était sortie, je ne l'ai plus là, euh, ils expliquaient que l'e-commerce n'a pas eu le boom espéré, pensant que tout le monde était sur Internet, tout le monde a acheté, ce n'est pas vrai. Donc, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, oui, mais il n'y a pas cette effervescence de ça y est, les milliards sont sur la table, tout le monde consomme. Non. Donc, le e-commerce n'a pas si explosé que les experts pensaient au départ. Alors, on me dit « J'ai un commerce en difficulté et un projet sur une passion, donc je me forme. » Effectivement, Dominique, dans le chat, elle me dit ça. Elle m'a envoyé un mail hier et elle m'expliquait justement qu'elle profitait de ce moment-là pour se former sur un autre, une autre passion, un autre sujet qu'elle est en train de faire et mettre en place. Ça lui prend du temps, mais justement, elle se sert de ce moment de confinement pour s'améliorer, pour apprendre sur le web. Oui, formez Vraiment, euh, si vous avez au moins un, un revenu de survie, franchement, formez-vous. Voilà, un e-commerce continue à vous former pour la, la création de visibilité, etc. Euh, ça, c'est vraiment une très bonne solution de, de repli si oui. vous avez toujours de quoi euh, survivre. Après, effectivement, euh, en alternative au, à la vente de produits physiques, euh, on peut envisager aussi la vente de, de produits électroniques. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui font, euh, qui gagnent très bien leur vie en vendant des ebooks, books euh, Tout simplement, voilà, c'est des petits montants. Euh, c'est toujours possible de livrer un e-book. C'est le même délire que d'avoir un site e-commerce. Ouais. Sauf qu'il voilà, n'y a pas de livraison à faire. Euh, essayez de pivoter comme ça. Essayez vraiment de penser à tous les business qui, qui existent et où, où vous pouvez apporter une plus-value. Exactement. Comment on peut dupliquer son business actuel Sur quoi Par exemple, une formation que tu transformes en e-book aussi, ça peut être une idée effectivement ouais. Euh, Fatima, euh, voilà, elle propose des, du coaching, quoi, si je comprends bien, en, en face à face, euh, individuel. Ben voilà, ça c'est une super bonne solution de repli aussi. Alors, je le dis parce que les personnes qui seront donc en replay, la première personne c'est Mélanie Norval, elle est juste hors sujet. Parce que du coup, son boss, je le connais, il est, il est mauvais et je peux comprendre, mais il gère quand même la crise, donc ça c'est bien. Donc Mélanie, Mélanie a posé une question, elle disait que son business parce que son, son boss il gère aussi, donc ça c'est très bien. Ça ouais, euh, m'accompagne, ça m'accompagne, ça ouais, va voilà. juste dans le chat. Ouais, c'est ça. Euh, Fatima, elle disait effectivement, elle propose des solutions en téléphonie euh, entreprise, donc en face à face. Euh, son business est impacté totalement, donc elle profite de ce moment pour mettre en place des solutions en suspens, telles que la mise en place de newsletters, etc. Toutes les choses qu'elle pouvait finalement ou qu'elle ne faisait pas avant, elle essaie de mettre en place, notamment sa communication, via son site internet. Mais effectivement, de toute façon, aujourd'hui, on est impacté. Elle a impacté dans son domaine. Les entreprises continuent à bosser certaines, mais au ralenti. En tout cas, en France, c'est ralenti complet. Mais il y a encore des boîtes qui travaillent. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être matière à, à trouver mais un mais plan B dans ce domaine-là. Il y a quand même quelque chose de génial dans, dans cette situation. Hein Malgré tout ce qu'il y a de, de malheureux à côté, euh, oui. Bon, voilà, on cite souvent le… le, le, le le bienfait pour l'environnement, etc., que, oui. que tout s'arrête un petit peu. Oui. Mais il y a aussi, euh, voilà, à mon avis, une prise de conscience qui va se faire euh, au niveau du télétravail. Moi, il y a un truc qui, que je trouve aberrant, c'est qu'en 2020, on, on passe encore 45 minutes ou une heure dans les transports tous les jours pour aller travailler derrière un écran d'ordinateur, oui. et puis une heure pour rentrer chez soi. Oui. Et, euh, et voilà, et, euh, et c'est Fatima, je, je pense, qui qui a développé justement cette nouvelle activité, en fait, voilà, qui a vraiment pivoté, bravo à toi. C'est l'occasion aussi de vous créer une activité complémentaire, tous autant que vous êtes, pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà, demain, si vous retournez bosser, vous reprenez votre site de vente e-commerce, Emmanuel par exemple, ou si tu es coiffeuse, tu retournes coiffer dans un salon, peut-être tu as créé une petite activité à côté. Voilà, moi par exemple, j'ai la vente de formation qui euh, chuté, euh, les hébergements web, la vente d'hébergements web euh, a, a augmenté. Oui. Euh, au niveau de la prestation de service, il y a quelques clients qui nous reviennent pour faire vraiment du, du travail de fond premium. Oui. Euh, on est très bien payé euh, là-dessus et j'ai en, encore beaucoup de revenus euh, avec l'affiliation. Euh, voilà, on. on Enfin, c'est un truc, c'est des revenus passifs, ça, ça, ça, ça se vend tout seul. Donc, voilà, j'ai vraiment quatre paniers. C'est clairement pas avec la, la, la, la vente de formation que, que je vis actuellement, oui. mais euh, voilà, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ça permet justement euh, bah, de s'en sortir quand il y, a, il y a une crise. On est d'accord. Là-dessus. Développer. Si vous n'avez pas encore d'activité complémentaire, dév développez-en une maintenant. C'est à ce moment-là justement que tu te rends compte qu'une activité complémentaire peut te servir. Parce que comme tu dis, par exemple, de l'affiliation, ça tombe un peu tout seul. Donc, ça te permet de, de te focus sur autre chose en attendant de te former sur d'autres sujets, de monter peut-être un autre business, pendant que de l'autre côté, bah, tu as des revenus qui tombent. Si tu es, si es dans la galère financière maintenant, t’imagines à quel point ta situation était fragile en fait. C'est oui. comme, comme l'économie finalement, Bon, la pandémie a bon dos. Mais oui. en vérité, je crois, si j'ai bien compris de ce que j'ai entendu de loin, Qu'une crise s'annonçait quand même, une crise économique. Et du coup, bon, voilà, il y a cette pandémie qui accélère peut-être les choses, mais euh, c'est comme, euh, comme l'impact que ça a sur les entreprises. C'est malheureux, mais là, euh, cette pandémie, elle va faire un certain tri. On va voir, il y avait des entreprises qui étaient solides, qui, avaient, euh, qui proposaient quelque chose d'original, qui donnaient beaucoup de valeur, ouais. et celles-là, elles vont s'en sortir. Et puis, euh, tu euh, as des entreprises peut-être plus banales, plus fragiles. Euh, je ne sais pas, moi je pense par exemple, euh, ah, je ne veux pas critiquer, mais euh, ceux qui font du dropshipping, qui achètent en Chine pour revendre plus cher en France et qui, qui n'apportent pas de valeur euh, entre les deux, je ne sais pas si tu fais du drop, Romain, mais je crois qu'eux, ils sont en difficulté parce que justement, euh, les livraisons, euh, ça, ne, ça ne va plus, euh, la Chine, ça ne va plus. Et, et donc voilà, euh, c'est des entreprises qui n'apportaient pas énormément de valeur et du coup, il euh, y, a, y a un tri qui va se faire quand même, et malheureusement. Ce que ah, je prends dis. un peu position, hein, mais… Non, non mais c'est ce que je dis, moi, globalement, tout le temps que tu fais le dropshipping du commerce, de la formation, ce que tu veux, en fait, le domaine que tu veux, aujourd'hui, il faut apporter de la valeur. Il faut que tu apportes de la valeur à ton produit, à ton savoir, à ce que tu vends, à toi, etc. Ça, Ça répond à la question de Julie, d'ailleurs. Exactement. Alors, je veux juste faire donc un parallèle, le premier parallèle que je voulais faire par rapport à Fatima. Moi, j'ai coaché une, une élève, qui, enfin une personne qui était justement manager dans une grosse boîte, etc. De par ce qui se passe aujourd'hui, bon, ça fait, elle a anticipé, ça fait déjà deux, trois mois qu'elle était chez elle. Elle a voulu lancer son business. Aujourd'hui, elle s'est mise dans les webinaires. Et elle vend des formations pour justement enseigner aux grosses boîtes le télétravail. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est bien parce que c'est son domaine d'activité. Elle se sert du web comme un levier aujourd'hui. Donc finalement, elle a des gens dans ses webinaires, etc. Donc, ça n'impacte pas directement. Donc, elle a une solution un plan B. Donc ça, je trouve ça génial. Elle apporte des solutions aux grosses boîtes. Euh, après, pour dire effectivement, euh, globalement, il faut… Alors, ça va répondre aussi un petit peu à la question de Julie. Euh, les Donc, la question de Julie qui est comment monter un business alors que beaucoup d'entrepreneurs, bah, ils n'ont plus d'argent à investir. Alors, ce n'est pas forcément vrai, mais il y a du vrai aussi. Donc, il y en a certains, effectivement, ça les impacte financièrement, les entrepreneurs, là, les petits entrepreneurs. Maintenant, les gros entrepreneurs aussi. Maintenant, il faut aussi voir comment ça va se passer. En France, bon, ne pas compter dessus, mais il y a quand même des aides Alors, qui arrivent ou qui n'arrivent pas. On ne sait pas trop. Euh, mais je pense que de toute façon, c'est comme, comme quand on vend une prestation haut euh, de gamme, par exemple. On dit toujours, ouais mais les gens n'ont pas d'argent. Non, ce n'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui ont l'argent. Il faut trouver la bonne cible. Donc après, je ne répondrai plus ouais. sur, le, sur le fond. Euh, quel business lancer Ça va dépendre de, de plein d'éléments dans lesquels tu, tu, tu excelles Notamment, je sais que Julie est dans la com, comme sur Internet. Euh, elle, elle est plus axée vers les, habituellement sur les artisans et les commerçants qui sont donc les premiers impactés aujourd'hui avec la crise. Euh, il y a peut-être des solutions à trouver, des plans à leur proposer, des, des choses à revoir. Pourquoi pas leur poser la question, justement les contacter ouais. et leur euh, demander quelles euh, difficultés ils éprouvent et euh, en quoi tu pourrais les aider et justement commencer à leur apporter de la valeur sans contrepartie ouais. pour euh, vraiment monter pas pattes blanche et euh, développer quelque chose qui, qui va les aider. Il y a mmh. des opportunités euh, business qu'on ne voit pas qui, qui sont là, c'est sûr, euh, à, à toutes les échelles, à, à, à tous nos niveaux. Euh, il faut se lever tous les jours en se posant la question et la réponse va, va arriver. On est, on est d'accord. Justement, le, le, le coronavirus permet de, de se remettre en question si on arrive à, être, à, à le faire déjà sur soi et se remettre en question notamment sur son business et comment voir les choses, comment aider les personnes et notamment euh, ce type d'activité, artisans, commerçants qui sont vachement impactés. Comment on peut les aider Comment euh, Julie, par exemple, tu peux les aider c'est déjà d'essayer effectivement de faire ce que Nicolas a dit depuis le début, enfin au début, des de appels ou d'envoyer un mail, prendre contact, prendre la température. Et en fait, spontanément, je pense qu'ils vont te dire ça va ou ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas Ils vont t'expliquer un petit peu eux-mêmes qu'est-ce qui ne va pas et peut-être trouver des solutions à ces, ces problèmes-là. Alors effectivement, ce ne sera pas comme d'habitude parce que les commerces ne sont pas forcément ouverts pour les trois quarts. Mais au moins peut-être trouver pallier au fait que dès qu'il y a une reprise, eh bien, on peut faire ça, on peut mettre ça en place. Enfin, trouver des solutions et je pense qu'effectivement, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, le, le témoignage de Richard est, est magnifique en commentaire, là. le commentaire oui. qui vient d'être envoyé. Il, il travaille sur les marchés, et donc euh, voilà, avec le, le tourisme qui est stoppé, là, là c'est complètement stoppé. Ouais. Et du coup, euh, bah, il en profite bah, déjà pour euh, prendre soin de sa santé. Ouais. Hein euh, c'est quand même une, une merveilleuse opportunité. De bon, moi, je me suis même posé, je me suis même fait la réflexion. Et si euh, cette, euh, cette pandémie nous avait évité euh, une guerre mondiale, tu sais, parce qu'on se stoppe tous. Et Vu que bon, on parle quand même au niveau politique, ça, ça pète avec l'Iran, les États-Unis, etc. Je, ouais. je me suis dit, mais, et si euh, finalement, euh, ce n'était pas une chance Et donc, euh, clairement, franchement Richard, prendre soin de ta santé, c'est le, le plus important au monde euh, bien ouais. avant l'argent. Donc, c'est vraiment bien que tu mettes ton focus là-dessus et ouais. puis euh, lancer une boutique, euh, une boutique en ligne. Euh, voilà, comme ça, ça t'occupe et voilà, nous ici, on est une cliente, elle nous a pris un site clé en main via notre site de, de revente d'hébergement, Yostar, comme ça, je le place. Euh, c'est une fleuriste et euh, elle vient euh, pour, euh, pour 100 euros parce que c'est le prix de l'hébergement. On lui a mis en place la boutique WooCommerce, c'est gratuit avec l'hébergement. Ouais. Elle vient de se mettre en place euh, une boutique en ligne où elle vend ses fleurs et elle fait des ventes. Hein. Ouais. Je ne vais pas dire combien, mais franchement, elle ouais. fait des super ventes. Mais voilà, ouais. elle est le, le, le site est estampillé, euh, Covid-19, elle communique avec ses clients. Alors franchement, c'est assez étonnant. On, on se demande un peu comment, euh, pourquoi les gens achètent des fleurs en cette période, mais euh, ouais. en tout cas… Euh, ça, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait dire aussi que, tu vois, sur des croyances peut-être limitantes, on pourrait se dire, bah non, on va pas vendre des fleurs sur Internet, puis bon, pas créer une boutique, mais au final, elle le fait, elle l'a fait, et ça marche. Donc c'est très bien. Moi, je suis assez admiratif pour les gens qui, qui, vont, qui vont sauter le pas et qui vont essayer de tenter une autre expérience sur le web. Et, et ça, c'est génial, parce que du coup, elle a, elle a enclenché un peu le plan B qui aujourd'hui fonctionne. Donc ouais. moi, je suis admiratif sur ça, parce qu'elle va dans un endroit où sûrement des personnes ont peut-être dû lui dire, bah laisse tomber, les gens acheteront jamais de fleurs sur Internet, et puis surtout en ce moment. Et elle le fait quand même. Donc, je trouve ça très bien. Et je pense que c'est en rebondissant comme ça qu'on peut tester des opportunités, voir si ça fonctionne, voir ce si qu'on peut trouver comme solution. Mais c'est en faisant qu'on apprend déjà. Si on ne fait pas, il ne se passera rien. Donc, euh... Mais voilà, créer ce site internet que tu as toujours voulu créer et que, et que voilà, maintenant tu as le temps de t'y mettre. Il y en a qui, qui attrapent l'opportunité. Parce qu'on a, ouais. a tous l'opportunité devant nous qui passe. Ouais. Euh, il y en a qui saisissent ça et. et euh, et voilà, on procrastine tous sur quelque chose. Mmh. Toi-même, tu sais, tu as, as une vidéo de, de formation sur YouTube qui dure, qui dure une heure, que, que tu repousses toujours, tu as toujours voulu la regarder ou, ou un audiobook euh, ah oui. que, que tu as stocké ou une formation que tu as stockée et, et tu repousses parce que voilà, ça, ça, te, ça te sollicite pas mal euh, euh, intellectuellement et, et, et tu repousses, c'est le moment. On procrastine tous sur un truc, c'est le moment maintenant de, de s'y mettre. Exactement. Il n'y a, a pas de meilleur moment que maintenant. Donc, euh, et puis, il faut, faut, faut aussi, à mon avis, éviter de parfois de se trouver des excuses. Et, ouais. et, euh, et en ce moment, je pense qu'on n'a pas d'excuses à se trouver. Euh, et, et même donc, prendre un peu soin de sa santé. Quoi. Exactement. Même ça, c'est déjà, déjà le, le meilleur des business, hein, la meilleure exact. des missions de confinement. Hein. Non, mais on est d'accord. La, la santé, il n'y a, a rien de plus important. Et je pense que dès que tu as la santé, c'est la, la plus grosse valeur que tu puisses avoir, c'est avoir la santé. Le reste, c'est que philosophie. Euh, je veux juste parce que ce n'est pas les vacances. Hein. Comment C'est pas les vacances. Des, des vacances, des congés, ça se mérite. Euh, ah, C'est ça, euh, ça où euh, il, y a, il, y a, il y a, je pense, un quiproquo. Parce que je, je serais curieux, de, de, pas, pas ici, mais d'interroger les gens dans la rue, enfin dans la rue chez eux, leur demander comment ils perçoivent les choses. Et je pense qu'il y a un quiproquo. Certains se pensent en vacances, d'autres pas et c'est là où il y a un peu l'amalgame qui est fait et le fait de se penser en vacances c'est on se repose, on laisse tout tomber et on ne fait rien, mais ce n'est pas la solution parce que ce pas des vacances déjà clairement Alors, il y a certains amis qui sont en vacances en ce moment mais globalement la population n'est pas en vacances et c'est là où je pense qu'il y, y, y a des choses qui ne sont pas forcément bien, bien acquises de, de, de, de la population après pour, pour sa santé et même pour son immunité moi je, je recommande aussi aux gens de profiter de cette période-là pour se reposer et peut-être combler le déficit de sommeil qu'ils ont pu actuer accumulé avant, oui. mais euh, mais pas se, se, se croire en week-end pendant pendant des semaines et, et des mois ouais, C'est pas ah. ça ça rend pas service à la personne déjà et à ton état d'esprit à ton cerveau déjà ça ne rend pas ça rend pas service donc pas penser ça. Euh, je, juste je remonte enfin Julie elle est partie mais merci Julie d'avoir été là. Elle elle, elle explique justement qu'elle va essayer de contacter ses prospects donc c'est les artisans commerçants par messenger pour ceux que j'ai dans mes contacts. Euh, elle fait un live à 11h sur Facebook donc elle nous a quitté. Merci d'avoir été là Julie. <coughs> après il y a Dominique qui nous dit je profite de ce moment pour créer une communauté autour de mon projet oui, enfin, en tout cas chaque personne a des opportunités comme tu dis, elle passe devant, il faut, faut les saisir il faut, faut avoir le, cette, ouais. cet état d'esprit d'aller les saisir et de se servir encore une fois du moment pour en faire un, finalement un, un malheureusement, je ne sais pas, un bon moment en fait, et de se servir de, de, de rebondir. C'est vrai, Dominique réagit bien. Je pense même que plus que jamais, c'est le moment d'aller contacter les gens individuellement, ouais. re, re, recréer un, un lien, un contact. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent notamment de, de se sentir seul, hein, de, de vivre un peu mal la, la solitude. Ouais. Donc voilà, on a quand même ces outils qui sont géniaux sur internet, les moyens de communication pour se reconnecter voilà, avec les personnes individuellement. Et effectivement, derrière, créer un projet commun, une communauté comme toi, Dominique. Essayer d'être un peu inventif, quoi. faire preuve, faire preuve d'originalité sur les actions qu'on pose. Des fois, une journée, elle peut être super rentable si on a ne plus qu'envoyer un message de quelques phrases à une personne bien choisie pour recréer un nouveau contact, pour un partenariat. Comme, ben voilà, comme on a pu le faire la première fois qu'on s'est connecté euh, Romain, pour organiser le premier euh, live, etc. etc. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Essayez tous les jours, même si c'est une petite action, de poser une action utile et rentable en direction de, de votre projet entrepreneurial mais, ou, ou, ou d'un autre rêve. Quoi. Si vous avez un objectif de, de, de rêve, un objectif de vivre, tous les jours, une toute petite action vous pouvez déjà être fier de vous oui. parce qu'il ne faut pas non plus trop, <coughs> trop se mettre la pression en cette période. Euh, préparons-nous non pas comme un, pour un, un sprint parce que le confinement peut peut-être durer plus longtemps que ce qu'on le pense, oui. mais préparons-nous comme pour un marathon. Et moi, je conseille, voilà, parce que je voulais aussi donner ce conseil de productivité, tous les jours en début de journée, essayer de poser cette fameuse action utile et rentable. Et puis après, voilà, le, le reste de la journée, dans l'après-midi, dans la soirée, Ménagez-vous quand même. Euh, vous ferez quand même de toute façon mieux que les gens qui, qui se croient en week-end ou, ou en vacances, qui, euh, qui en profitent pour vraiment finir le catalogue, euh, le catalogue Netflix. Hein. On fait toujours avec cet exemple. Euh, juste, voilà, euh, poser une action utile et rentable chaque jour et… Euh, voilà, pas trop de pression non plus parce que ça peut durer longtemps. Hein. Oui. Vous ne pouvez pas aller décompresser dehors en allant en boire un verre ou en en manger à l'extérieur. Donc, mm -hmm. ménagez-vous quand même aussi. Il <coughs> ne faut pas risquer le surmenage, le burn-out non plus. Donc, il y a un juste milieu. Hein. Oui. Et, euh, et félicitez-vous vous-même tous les jours de poser cette fameuse action utile. C'est bon pour le moral, je pense. Exactement. Et je pense que c'est en faisant ça, Qu'au bout du confinement, que ce soit maintenant ou dans, dans un mois, peu importe, il y aura, il y aura pas de… L'état de, d'esprit sera bon parce que tu, tu, tu seras entre, entretenu le moral pendant tout ce temps-là à, à créer, à développer, à faire des choses intéressantes et utiles pour toi notamment. Donc du coup, je pense que c'est le meilleur moyen de, de passer ce, ce confinement. Et, et, et à tout niveau, hein, même si tu n'as pas l'état d'esprit entre guillemets entrepreneur, tu peux occuper ton temps à faire des choses, des choses intéressantes pour toi. Donc au final, ce confinement, quand, tu le, quand il sera terminé, bien, tu l'auras bien vécu. Tu ne seras pas là au bord du gouffre. Essaye seras... de, de sortir de ça en étant fier de toi. Exact, voilà. Exact. Ben, je pense qu'effectivement, ça résumerait le confinement. c'est Sors de, de cette situation-là en étant fier de toi euh, parce que… On n'a qu'une vie, hein. il, faut, il faut vraiment optimiser, prendre le temps, d'avoir du temps aussi pour soi. Et puis, et, puis, euh, et puis, arrêter de se, entre guillemets, je, je parle de manière générale, mais de se lamenter, de toujours vouloir critiquer, de toujours… Euh, à un moment donné, il faut garder son énergie pour soi et, et en faire… Oui, j'avais un autre conseil à donner justement parce que tu as vu dans la vidéo scandale que, que j'attaquais un peu les, les parents qui se plaignent d'avoir les enfants à la maison. et. Et qui disent ben voilà, on ne sait pas travailler avec les enfants à la maison. Oui. Euh, mais en fait, il y a un, un conseil de, de productivité qu'on entend partout. En fait, c'est une méthode, c'est la, la méthode Pomodoro. Hein, tu connais, oui. ça consiste à, à travailler en full focus vraiment à 100% sur une tâche pendant 25 minutes je crois mmh. ou une demi-heure. Bah, un et, et puis toutes les 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes où vraiment voilà, on, on quitte l'écran, vraiment, euh, on fait un peu le, le ménage dans la maison, on fait un petit peu d'exercice, euh, oui. je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire euh, pendant cette pause de 5 minutes, c'est du coup s'occuper de ses enfants à 100%, du coup pendant 5 minutes. Et euh, je ne sais pas, moi, leur donner une mission euh, oui. colorier, euh, dessiner un truc, euh, bon, je ne sais pas, mais je, je pense qu'il y a moyen de, de, de, de lancer un, un défi en fait, aux enfants, de dire, voilà, euh, papa, maman. Il doit se concentrer pendant 25 minutes. Voilà, tu regardes. Quand l'aiguille de, de l'horloge sera sur le 5, euh, je reviendrai passer 5 minutes avec toi. Et du coup, voilà, méthode Pomodoro. Ouais. Full focus, concentration totale sur le, le boulot pendant 25 minutes. Un break, on, on, on profite de ses enfants. Ouais. 25 minutes, voilà, 5 minutes, 25 minutes. Et puis, euh, toutes les deux heures, dans la méthode Pomodoro nous dit de faire un quart d'heure de pause. Donc Je pense franchement que même avec les enfants à la maison, on peut s'en sortir comme ça euh, si on est tout seul. Et si euh, voilà, on est à deux, eh bien, on coupe la journée en deux. Et de toute façon, on, on, on a des, des phases de concentration dans la journée. Alors, on, est vraiment, on sait vraiment être concentré en début de journée pendant une heure et demie, deux heures, trois heures. Ça dépend des jours et ça dépend des personnes. Alors, on demande à, à son compagnon ou à sa compagne de s'occuper des enfants à 100 pendant que nous, on, on bosse en full focus et, et, on, et on se relève. Quoi. Ouais. Il y a moyen de s'en sortir comme ça et, et, et franchement, comme je le disais encore une fois dans la vidéo scandale, euh, deux heures de travail hyper productif par jour, c'est déjà plus que euh, beaucoup de gens qui, qui s'occupent euh, à répondre à des emails qui n'ont pas d'impact mmh. ou à refaire, euh, à refaire dix fois la page d'accueil de leur site web. Hein. La page, euh, ouais. Comme je le disais euh, dans la vidéo, donc euh, mmh. voilà, est petit conseil productivité. On est, on est d'accord. Après, les personnes qui, euh, <coughs> qui vont peut-être le replay et qui, ont, qui sont plein dedans, qui ont des enfants, etc., euh, diront que si, que là… Alors, on n'est pas à leur place effectivement, mais les conseils que tu as donnés, s'adapte. Il y a une adaptabilité à mettre en place. Ça peut être une demi-heure et après, il faut travailler avec ses enfants. Enfin, peu importe. Il y a, dans la journée, il y a matière quand on s'organise un peu. Peu importe, encore une fois, l'âge des enfants. Effectivement, à certaines fois, ça demande plus d'attention que d'autres. Donc, il vaut mieux travailler par bribes, faire des petits moments de session où tu bosses et tu t'occupes aussi de tes enfants. Comme ça, dans une journée, tu as pu produire que d'avoir voulu tout faire et rien faire et te sentir finalement presque surmené à la fin de la journée. C'est vrai que je dis ça, je parle de ce conseil de productivité parce que la productivité, c'est un domaine que je connais. Euh, par contre, c'est vrai que je, euh, je n'y connais rien en parentalité. Mais, mais, mais je sais par contre que sur YouTube, ça regorge de chaînes, de conseils sur la parentalité et je suis sûr que voilà, euh, bon déjà se plaindre et être irrité, je suis sûr que bon voilà, on le transmet à, à ses enfants. Ouais. Et si soi-même on est de mauvaise humeur, à un moment donné, ouais. ça, ça, ça n'aide pas. Hein, ouais. euh, moi, je vois euh, des gens euh, qui ne font que se plaindre sur Facebook euh, de, euh, voilà, de, de comment ils doivent gérer euh, leurs enfants. Donc ouais. euh, voilà, encore une bonne action à poser, c'est à un moment donné de faire des recherches justement sur YouTube. Il y a des conseils. Il euh, faut pas. Il n'y a, a pas de honte à un moment donné de se former sur un sujet. On peut se former oui. sur tout. Euh, voilà, moi, j'ai regardé un petit peu les, les, les lives qui ont été faits chez, chez les confrères avant de, de venir ici pour, pour un petit peu savoir ce qu'ils se disaient par exemple. Oui. Voilà, et à un moment donné, il faut se remplir la tête. Hein. Bien sûr. Et pour ça, les, les vidéos YouTube, c'est génial. Non, mais oui, après, voilà, les gens peuvent s'adapter. Et encore une fois, euh, moi, je le dis aussi parce que j'ai parlé avec des élèves qui ont des enfants et qui gèrent, etc., en même temps. Donc, ce n'est pas forcément simple, mais, mais on, je pense qu'on trouve toujours quand même un temps. Si ce n'est pas au pire la journée, ça peut être un peu le soir. On trouve toujours, on peut s'adapter. On n'a pas forcément l'excuse de dire effectivement, il y a des enfants. Alors, ça demande du temps, je suis d'accord, mais c'est notre organisation. Ok, mais je vais rester sur un principe finalement presque basique, mais quand on veut, on peut. Alors donc, il suffit de s'adapter, même faire un quart d'heure, un quart d'heure. Peu importe, on peut trouver une solution. Donc, il faut, faut, faut encore une fois, euh, parce que moi aussi, j'en vois pas mal sur Facebook qui se plaignent, etc. Euh, mais à un moment donné, à quel moment vous êtes content, à quel moment vous êtes positif euh, Parce que si toujours se plaindre, ça vous fait avancer, je ne sais pas trop. Effectivement, il y a, il y a, des, il y a des problématiques. Et bien, il faut trouver une solution à ces problématiques. Et comment le gérer Vous vous impactez, vous regardez dans votre journée comme vous pouvez faire. Je reparle avec des enfants, mais même sans enfants. Et puis, vous adaptez, point barre. Donc, c'est l'adaptabilité du, du cerveau aussi qui fait que ben, ta journée va plus vite passer. Tu vas te sentir plus productif et pas hésiter à la fin aussi de se féliciter. C'est important déjà pour soi, pour son, son estime de soi et puis son bien-être. Mais, euh, mais on peut, voilà, je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, on peut quand même trouver euh, des solutions. On peut avancer. La terre ne s'arrête pas de tourner. Euh, on n'est pas en train de dire non plus, donc bon. Euh, maintenant, euh, C'est vrai attaque. que la négativité, il y, a, il y a vraiment une règle, une loi, un truc ultime, Mais moi qui m'a qui m'a changé la vie, c'est à un moment donné, allez, un petit exemple, tout le monde a déjà vécu ça. Se lever du mauvais pied, ouais. et râler. et à un moment donné, voilà, toute la journée s'enchaîne des événements désagréables et on, on passe une journée complètement merdique. Voilà, on a tous vécu ça et en fait c'est juste parce que tu es, es, es conditionné, tu es, es dans la négativité et en fait tu passes une mauvaise journée. Ouais. Et ça s'enchaîne. Et à un moment donné, voilà, ce confinement-là, vraiment, s'il y a un truc que, que je conseille d'éliminer totalement, c'est tout ce qui est négatif et vraiment euh, supprimer ça parce que le, le confinement, vous allez le vivre, mais ça va être un enfer pour vous. Il ouais. faut vraiment essayer d'être positif, positif, tous les jours. Euh, essayer de se, de se demander, mais quels sont les avantages de ce confinement Il y en a, on le sait. Euh, pourquoi euh, j'ai de la gratitude aujourd'hui euh, par, euh, par rapport à cette situation voilà, Le petit exemple, euh, imaginez euh, qu'on soit bloqué chez nous euh, avec des connexions euh, Modem 56K et des Nokia 3310. Euh, vous imaginez qu'il y, y a 100 ou 150 ans, on n'avait même pas de l'eau courante dans, les, dans nos salles de bain pour pouvoir prendre une bonne douche. Et, et on vivait comme ça. Et à un moment donné, euh, on est euh, extrêmement chanceux, même dans cette situation-là. Et il faut essayer de se focus, mettre son, son, son attention sur vraiment ce qu'il y a de positif. Quoi. Sinon, c'est l'enfer. De toute façon, des, des problèmes, des trucs négatifs, si on en cherche, on en trouve toujours. Oui. Donc, euh, vraiment, c'est super important. Euh, Essayez de ne pas être contrarié. Moi, moi Personnellement, toi, t'as dit que ça ne changeait pas énormément ta vie, ton quotidien. Euh, cette situation-là, tu es, es, es quelqu'un de très positif, ça se voit. Moi, personnellement, c'est vrai, j'essaye. <rire> euh, ben, ça a l'air de bien fonctionner. Mm -hmm. euh... <rire> voilà. oh, pas, pas toujours, pas toujours. <rire> non, non, pas toujours. non, mais je, je, je fais juste le parallèle parce que les questions vont ouais. aussi après. Euh, je ne suis, suis pas toujours positif, j'essaie de l'être quand même. Je suis comme tout le monde, on a chacun nos problèmes, nos trucs, etc. J'essaie d'être positif parce que ça à quoi si je me morfond toute la journée à 24, il ne va rien se passer donc. Ben, moi, euh, moi qui aime bien sortir et qui aime bien euh, faire la fête, euh, c'est vraiment euh, l'habitude que, que, que j'ai pour, pour décompresser quand j'ai beaucoup euh, bossé, etc. Et euh, qui adore aussi voyager, Alors, ça me contrarie quand même cette situation. Même si je bosse euh, de chez moi, sur internet, etc. et que j'ai de la chance pour ça, ça me contrarie quand même. Mais j'essaye vraiment de me forcer, de faire un exercice énorme, de me dire… Euh, je pourrais, je pourrais avoir eu une tuile, je sais pas, un malentendu et me retrouver en prison ici en Asie par exemple. Oui. J'essaie d'imaginer vraiment des situations qui, qui, qui soient bien pires que de devoir rester un peu plus souvent à la maison mm. et, euh, et vraiment essayer de se focus là-dessus et, et la chance qu'on a de se dire ah, « j'ai cette chance ». Essayez vraiment de, de vous focus tous les jours sur les chances que vous avez mm. en ce moment même s'il y a le confinement, oh, ça ne sert à rien. de. De, de placer son attention sur les, inc les, les inconvénients du confinement. On est d'accord. Euh, je vais rebondir justement. Il y a Dominique dans le chat qui dit « J'ai un enfant scolarisé à domicile et je crois que c'est le moment de leur apprendre l'autonomie, la créativité et les responsabilités. Un livre super est « Plante la graine de l'entrepreneuriat chez vos enfants » et ça fonctionne. Euh, » Mais ça, c'est énorme. Ça C'est génial, Dominique, ton, ton témoignage. Mmh. Et de toute façon, en plus chez l'enfant, aujourd'hui, du fait que quand tu laisses le temps de se développer, il développe sa créativité. Et effectivement, mais même un adulte, hein, parce que l'adulte, il prend, faut prendre le temps justement, ce temps-là, pour trouver des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avant, qu'on aurait fait différemment. Et ça, ça développe une créativité chez l'enfant et chez l'adulte. Donc au final, encore une fois, c'est un point positif. Donc, et les enfants, je pense, ont une capacité d'adaptation supérieure à celle des adultes. Parce que par exemple… T'as as déjà vu ces reportages euh, un petit peu euh, où on voit euh, les, les familles euh, nombreuses, mmh. vraiment les, les parents qui ont 10, 12 enfants et on voit comment, comment ils, ils gèrent. Mmh. Et en fait, les, les parents, ils n'ont pas le temps de s'occuper des 12 enfants. Hein. Ils ne peuvent pas se dédoubler. Ils n'ont pas le, le, le temps de s'occuper de tout le monde. Et en fait, les enfants, ils le voient, ils le sentent et du coup, ils développent une autonomie ouais. Qui n'auraient pas développé euh, s'ils avaient été euh, enfants uniques. Donc, ils peuvent s'adapter, sentir la situation. Écoute, papa, maman, il doit travailler. J ouais. voilà. et, et, euh, ton, ta mission, ton challenge, ça va être d'aider euh, papa, d'aider maman euh, en t'adaptant aussi. Quoi. Exactement. Mais, voilà. mais ça ne sert à rien mais de paniquer. C'est clair. Les enfants sont, je pense, la meilleure source d'inspiration. Parce que de ce côté-là, il s'adapte complètement. Et, et, et je suis d'accord, si l'enfant comprend ça, il va s'adapter tout seul. Le confinement, c'est un jeu. Voilà, c il faut le prendre. Il y, a, il y a plein de manières de le prendre. Mais effectivement, ça peut être un jeu et c'est amené d'une manière différente. Et du coup, on, crée, on apporte de la créativité, plein de choses. Donc au final, on se rend compte que depuis le début de, de, de notre entretien, là, on n'a que du positif sur un moment qui est un peu morose et négatif. Euh, on n'a cité que des choses positives. Parce que je pense que c'est l'état d'esprit aussi des personnes qui va beaucoup jouer. Et si tu as envie de t'en sortir, si tu as envie d'avancer, tu auras plus ce, ce qu'on appelle le mindset, cet, cet état d'esprit-là, que d'être de, celui qui va regarder Netflix ta journée, etc., qui, qui concrètement ne va pas t'apporter grand-chose. Donc, c'est un état d'esprit général, mais on ne trouve que du positif. Et la preuve, on l'a apporté durant tout cet entretien qu'on a fait tous les deux-là. Ben euh, ouais, ouais, ouais, ouais. En fait, là, en ce moment, j'aurais pratiquement du mal à te faire la liste de, de, vraiment de ce qu'il y a de négatif. Euh, hum. dans, dans cette situation, ouais. si ce n'est évidemment les gens qui, qui tombent malades. Ouais, ouais. Euh, après, je ne sais pas s'il y a des séquelles. J'ai entendu, euh, bon, euh, pour ceux qui, qui, qui guérissent, je ne sais ouais. pas si, si tu as entendu parler de séquelles, toi, qu'il euh, y avoir. Ils savent si il encore, euh, un peu de détresse respiratoire après, encore un petit peu, mais il ah. pas encore, ils n'ont pas assez de recul pour dire s'il y a vraiment des séquelles, euh, séquelles sur la personne. Et voilà, dans tous les cas, ce que je conseillerais par rapport au virus, c'est de bosser votre immunité. Moi, je disais à ma compagne, c'est le meilleur des masques en fait, c'est son immunité. Essayez de bien s'alimenter, de faire un petit peu d'exercice physique, c'est très bon pour l'immunité. Se reposer, voilà, moi je consomme pas mal de végétal cru. Euh, C'est peut-être le moment d'essayer de se procurer si, si tu n'en as pas encore une. Euh, toi qui écoutes euh, une centrifugeuse ou un extracteur de jus, de temps en temps, se faire un truc, euh, un, un jus frais avec de la vitamine C, il y en a notamment dans les poivrons, euh, il, y a, il y a de la vitamine C dans, dans, dans, dans plein de choses, il n'y a pas que dans les oranges. Voilà, nous, on a, on a augmenté notre, euh, notre consommation de vitamine C vivante ouais. en ce moment en se disant que ben voilà, ça pouvait ne pas être bête. Hein, euh... oui. alors, on a tous une immunité naturelle Déjà. Et euh, effectivement, je, je pense que voilà, on f... le, manger trop salé, manger du sucre raffiné, euh, les gens ils se ruent sur les pâtes dans les magasins, mais mmh. a... mmh. qu'est-ce qu'il y a comme nutriments là-dedans qui vont aider ton immunité Ce c'est ouais. vraiment, euh, vraiment pas le top. Donc, ça, c'est un autre conseil que je donnerais. Quand, euh... Le fait aussi de se jeter, c'est un autre débat, mais jeter comme ça pas ça très pertinent très intelligent mais bon jeter sur les produits entre guillemets de première nécessité euh, des pâtes et autres euh, sur un moment où il n'y a pas de pénurie mais on en crée le finalement. pire c'est le pQ quoi le pQ, ah, PQ c'est ça c'est terrible mais en fait on crée une pénurie qui n'est pas censée avoir lieu et en fait on l'a créé tout seul c'est pas le virus qui l'a créé c'est l'humain qui l'a créé enfin en tout moi cas, je vais t'avouer un truc je sais, je sais pas si tu as déjà voyagé ici en, en Asie ah. mais euh... Moi, euh, j'utilise peut-être deux ou trois rouleaux de PQ à l'année. Hein, parce qu'en fait, ici, on, on a des douchettes dans les <rire> toilettes. C'est beaucoup plus hygiénique. Et euh, avec la chaleur, etc. Euh, moi, je n'aime pas de retourner en Europe, rien que pour ça. C'est l'absence de, de douchettes dans les toilettes. Donc, moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Euh, Il y a des moyens de se passer de PQ. Hein, euh, Ouais, mais du coup, il y, a, il y a des moyens, mais globalement, si on regarde avec le recul, c'est très égoïste d'avoir fait ça, de créer cette pénurie, de se jeter sur des produits dont on a… Il n'y a pas besoin de se jeter parce qu'il n'y a pas de pénurie. C'est un manque, mais... manque d'éducation et ça rejoint le, le conseil qu'on n'arrête pas de donner, c'est euh, d'essayer de se former, et de s'informer. Ah oui. euh, c'est, je pense, visiblement des gens qui ont un manque d'éducation et qui n'ont pas pensé qu'il y avait des solutions euh, pour pouvoir euh, avoir une bonne hygiène, euh, même si on manque de… De papier toilette, quoi, ah oui, mais en plus, c'est même pas le cas. Il n'y manque pas simplement. Les gens, les gens sont créés tout seuls en faisant des chariots qu'on a de, de, de PQ, mais, et, et de pâtes et autres. Et, et en fait, ils se sont créés tout seuls cette pénurie, cette psychose, alors qu'il n'y avait pas lieu de donc ça, ça, ça fait tout de suite penser qu'il a… personne n'a pris le recul nécessaire. Pour prendre juste deux minutes, réfléchir et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Ils sont allés directement courir dans la super dans le supermarché égoïstement parlant pour prendre les produits pour eux et se barrer. Mais, mais ça, c'est pas la solution. Après, après, je crois que vous êtes peut-être limité. Vous pouvez aller faire des courses euh, peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine. Non, non, il n'y a bien. même pas ce genre de limite. Non, alors, des... j'allais conseiller de au moins prendre des légumes congelés, mais euh, un... surgelés. Mais euh, il n'y a il même y a pas ce pas genre de limite. limite les, les limites, euh, ils... non, il n'y a pas de limite. Il limite certains magasins, mais c'est au cas par cas. Il limite juste les entrées, les machins, mais il n'y a aucune limite. Il n'y a rien. Donc, tu peux arriver à, faire, à prendre 200 palettes de PQ. Tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est juste du, du, du, du savoir-vivre et, et, et qui, est finalement, qui a été oublié. Et, euh, et donc, ça, je trouve ça dommage. Mais ça reflète en fait euh, le problème, de je ne suis personne pour dire ça, mais quand même le reflète de notre société aujourd'hui, c'est qu'on court sur un truc où il n'y a pas lieu d'être hein, déjà sans avoir réfléchi. Donc en fait, on ne réfléchit même pas quel est le plan B qu'on pourrait adopter, peut-être moins consommer ou consommer différemment et pas se jeter dans le magasin pour acheter 3, 3 ou de PQ. Ça, donc du coup, l'état d'esprit, on se rend compte que l'état d'esprit, beaucoup ne l'ont pas au final. Ils vont juste ouais, se retrouver parce qu'ils ont entendu ça à BFM TV, ils vont partir, et ils vont courir, ils font leurs courses. Et si tu prends oh, que tu réfléchis, il y a d'autres solutions à ça. Donc, bon. Et ici, le, le virus, c'est le même. Il n'y a pas de gens qui font du, du bulk, bulk buying, quoi, qui, qui font des stocks. Hein. Tout le monde fait ses courses normales. Et c'est ouais. plus calme dans les magasins, parce que les gens bon, euh, évitent quand même de, de, de se promener. Mais euh, il y a du stock de tout. Il n'y a pas un seul Asiatique ici qui a eu l'idée de, de faire des stocks. Oui, C'est vraiment pas... une manière différente d'appréhender le truc. J'ai d'autres potes qui sont dans d'autres pays aussi et il n'y a pas cette pénurie-là. Il n'y a, a vraiment qu'en France, peut-être dans d'autres pays proches de, de nous qui ont fait ça, Mais globalement, euh, donc, en fait, ça, ça montre juste simplement, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut faire 500 balles de course, ce n'est pas mon problème, mais ça montre qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de se dire « Attends, ok, il y a ça. qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Maintenant, non, on est parti tout de suite comme des moutons à aller faire des courses et on n'a pas réfléchi en fait au plan B. Le plan B, c'est qu'aujourd'hui, on est égoïste. Des mecs comme moi qui font les courses une fois par semaine, ben je me retrouve à plus pouvoir acheter ce que je veux parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons. Tout ça parce que les gens ont fait des provisions alors qu'ils n'ont pas réfléchi plus précisément comment ils pouvaient aménager leur quotidien. Et bon voilà, donc moi, ça me fait penser que finalement, tout ce qu'on a dit depuis le début, Seuls des gens qui euh, savent faire la part des choses et qui ont cette introspection, introspection de se remettre en cause peuvent mettre en place des choses en ce moment. Les autres, je dirais, ben, vaquer aux occupations de Netflix et BFM TV, mais, mais ce n'est pas comme ça qu'on se sort de, de cette crise. Et surtout, ben, pour, so, pour soi, humainement parlant, ce n'est pas comme ça qu'on évolue, on avance dans la vie. Bon. Ouais, ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Mais on est, on est la somme finalement de, des, des informations qu'on consomme aussi quoi. Hein Donc, euh, effectivement, est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, cette psychose euh, qui s'est créée aussi de par euh, les médias qui, qui sont peut-être un peu… Euh, qui jouent peut-être sur la peur alors qu'ici, il oui. n'y ben, a pas ça et du coup… Euh, non, voilà. non, on, est, on est très alimenté là-dessus et Richard le dit dans le chat, effectivement, les médias ouais. qui effectivement ils l'entretiennent donc forcément ben, le peuple, enfin on suit un peu ce qui se passe et, et pour ça que les médias sont très anxiogènes, il faut, faut pas trop forcément suivre tout le temps ça il faut s'informer certes, mais, mais euh, juste une fois ça suffit euh, après Dominique de dit dans le chat, c'est vrai, le manque d'éducation est flagrant il y a qu'à avoir le nombre de masques et de gants jetés par terre, bon ça c'est un autre débat mais, mais ça, ça fait prendre conscience qu'au final dans, un, dans une situation un peu de crise euh, parfois certaines personnes sont très individualistes et c'est chacun pour soi donc, au lieu, de, au lieu de, de se mêler à la masse de tout ça, à partir comme des moutons, faire des courses ou, ou se mêler, moi, je serais très d'avis de, de prendre du recul, de voir un peu ce, qu ce que soit on peut apporter en bien-être et en positif pour nous et d'avancer. Et, et en fait, en, en trouvant encore une fois des solutions alternatives, en se formant, ouais, en, en acceptant de faire des choses qu'on pas d'habitude, prendre le temps d'eux aussi. Bref, c'est comme ça, je pense qu'on se sort du lot déjà. Et puis, il faut se sentir bien, il ne faut pas s'identifier ouais. aux autres. Réfléchir comment je peux designer ma, ma vie d'après quoi. Ma vie d'après, comment je, je peux la, la, la designer exact. et euh, effectivement voilà, <coughs> focus euh, sur le positif. C'est ça. Euh, alors ma femme est chinoise et elle fait des grosses courses parce que euh, confinement, ça veut dire confinement pour faire ces petites courses tous les trois jours. Okay. Après, après c est, c est, je parlais d'un état général. Moi, ce que je vois en France, c'est que les gens qui n'ont pas forcément besoin et qui n'ont pas compris pourquoi, ils arrivent, ils font leurs courses, ils font leurs trucs. Ça, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça aberrant. Après, voilà, je ne juge personne là-dessus. C'est juste que je me dis qu'il faut prendre le temps de minutes de regarder ce qui se passe et d'analyser et d'y aller. C'est un peu comme quand on fonce tête baissée, et on ne sait pas où on va et, et on y va, mais on ne sait pas pourquoi on y va. Euh, donc, il faut prendre le temps. Mais en, globalement, sur tout ce qu'on vient de dire là, il faut, je dirais, prendre le positif. Et que le positif, même si le virus encore une fois fait des morts malheureusement. Mais il faut prendre le positif et il y a moyen de s'en sortir. Donc aujourd'hui, je dirais que parfois, tu l'as dit aussi dans la vidéo tout à l'heure, euh, la crise a parfois bon dos, enfin le coronavirus a bon dos. Il euh, y a des boîtes, certaines boîtes je j'ai dans les journaux qui ont fermé et qui mettent ça sur le dos de la crise. Mais il y a peut-être des intériorités qu'on qu ne sait pas. Euh, globalement, euh, il, faut, il faut surtout voilà, penser à soi et, et voir ce qu'on peut encore une fois apporter. Et, et, enfin, et continuer de s'épanouir parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise mondiale que, que notre vie s'arrête de tourner et d'avancer. De, de, on n'a ouais. pas de boule de cristal. On ne peut pas euh, voir, on ne peut pas lire l'avenir. Mais ce qui est, est sûr, c'est que euh, de cette crise, il y aura des gagnants. Il ouais. y aura vraiment des gens, ils, auront, ils en auront profité. Ouais. Euh, et même, euh, c'est tout à fait possible, je pense, même euh, en faisant euh, quelque chose d'éthique. Hein. Je ne parle oui. pas de vente de, de masques. Euh, du gel hydroalcoolique hein, et il y aura des gagnants, c'est sûr. Et, euh, et que ce soit euh, en bossant sur un business en ligne ou euh, en, en prenant soin de sa santé ou en commençant à travailler sur son euh, développement personnel, euh, mmh. euh, peu importe euh, la mission de confinement euh, qui est faite, euh, voilà, moi, est, ça sera peut-être un peu euh, euh, la conclusion. Oui. Euh, Est-ce que vous avez envie de faire partie de ces gens qui seront gagnants à la fin de, de ce confinement. Quoi. Et atten attention, que, je vais voilà. juste mettre un parallèle sur le gagnant. C'est un peu l'idée. Le, le, les gagnants, je vois déjà l'opinion des gens. Les gagnants, ce pas ceux qui vont s'en mettre plein les poches. Les gagnants, ça va être ceux qui ont réussi à peut-être pourquoi pas tirer un business. Ça, je leur tiens mon chapeau, pas enfin, forcément des masques. mais Tirer profit de la période. Quoi. Et... Et voilà, mais à titre perso, tu peux être gagnant d'avoir tiré profit de cette période pour euh, réussir dans tes trucs, te former sur un truc, mettre en place ton site, je sais pas, faire plein de choses. Donc ça, c'est une réussite. Donc les gagnants, moi, je les mets, je les mets dans le stade de gagnant ces gens-là aussi. Donc, être gagnant de la situation du moment, c'est d'avoir voilà, profité de ça pour faire d'autres choses ou pour évoluer ou pour peut-être effectivement gagner ah, ouais, de l'argent. Tu peux tout mal. à fait gagner. Il n'y euh, a pas quelqu'un automatiquement qui va perdre à côté. Quoi. Tu peux euh, voilà. être gagnant. Ouais. Euh, en aidant, justement, euh, comme, euh, comme certains participants, on peut le dire, voilà, ils aident leurs clients, ils rapprochent de leurs clients pour les aider, oui. pour leur apporter de la valeur et, euh, et ils tirent bénéfice de, de la situation aussi. C'est euh, vrai qu'on on a toujours cette, cette idée de se dire, euh, voilà, comme on peut, on peut voir les, les, les haters, les rageux sur internet, euh, dès que tu gagnes de l'argent, c'est que tu as automatiquement escroqué quelqu'un. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Tu as peut-être aidé des gens justement à pouvoir euh, se cuire des pains à la maison, pour reprendre l'exemple du boulanger. Ah. Et En fait, euh, voilà, tu es gagnant peut-être par rapport aux autres boulangers ouais. qui, euh, qui n'ont pas euh, cette bonne idée-là. Mais, euh, mais vraiment, c'est le moment d'avancer sur sa mission de confinement peut-être c'est prendre soin de sa santé, peut-être euh, c'est euh, créer une communauté, euh, lancer oui. un, un nouveau business. Euh, se voilà. servir de, de ça aujourd'hui pour euh, en faire du, du bon du positif, quoi. en tout cas pour soi déjà donc euh, euh, voilà, ce serait, ce serait je pense notre conclusion globale de cette conférence euh, ouais. on, a, on a pris pas mal les questions qui étaient dans le chat on a associé ces ouais. questions à nos réponses ici aujourd'hui euh, effectivement, si, si euh, on pouvait aussi, je pouvais conclure entre guillemets, je dirais que de tout ce qu'on a dit et ce que dit Richard dans le chat, c'est aussi pour certains peut-être le moment, c'est le temps aussi de le faire, de se remettre en question et... à tous les niveaux. À, tous, à les niveaux. tous les niveaux, parce que regarde un peu le monde, en fait, tu, tu sais bien, il y, a, il y a des théories du complot, on dit oui. que c'est un virus éventuellement qui aurait été oui. euh, inventé, enfin voilà, il y a des théories, mais moi, la théorie que j'ai, c'est qu'à un moment donné, euh, le monde, il était vraiment en effervescence, la voilà, croissance euh, impossible à arrêter. Oui. Et à un moment donné, c'est comme le, le, le, le corps humain qui pourrait rejeter un, un organe pour se protéger. Eh ben en fait, euh, la nature, elle dit, elle dit stop. Et, et en fait, euh, tout, on est tous arrêtés là, maintenant, on est tous chez nous. Hein, le, le ciel est bleu, euh, les oiseaux chantent et, euh, et donc effectivement, remise en question euh, personnelle. Hein, euh, à avoir au niveau ben voilà, de, son, de son activité professionnelle, de prendre soin de soi, d'investir sur soi, etc. Et puis, et puis euh, remise en question globale à un moment donné, peut-être de, de calmer un peu le jeu. C'est vrai qu'on qu on bouge beaucoup. Quoi. et Peut-être justement avec plus de télétravail aussi, ça sert peut-être à rien de, de polluer pour, pour aller se mettre derrière un, un écran d'ordinateur qu'on a à la maison, etc. etc. Quoi. On est d'accord, est d'accord. Euh, je pense que du coup, on va pouvoir euh, euh, terminer peut-être sur cette note-là. Euh, ouais. en, en tout cas, pas questions. je n'ai pas, pas eu d'autres questions. Euh, J'étais déjà ravi de pouvoir échanger avec toi sur le sujet là euh, parce que je l'avais déjà dit aussi la dernière fois, dans la dernière conférence qu'on a fait ensemble et, et puis à mes élèves depuis, que je, je voulais refaire quelque chose avec toi. C'était l'opportunité de partager un bon moment. Euh, Merci à toi aussi. Hein. Ben, avec... À la prochaine sur un autre sujet, on va continuer à avancer parce qu'effectivement, oui. euh, voilà, comme j'ai pu le proposer tout à l'heure, euh, essayons euh, de nous préparer à un marathon. Ne mettons pas tous nos vies en pause, essayons de, oui. de continuer à avancer, même si euh, de mon côté, c'est peut-être avec euh, un, un nombre plus restreint de gens parce que les gens ont la tête ailleurs. Oui. Euh, continuons, continuons à, à avancer. Oui. Voilà. F ouais, Fatima je... nous remercie aussi. Euh, Fatima, de... je la remercie beaucoup d'avoir participé. Fatima, je, je, je l'apprécie beaucoup. Et du coup, elle était là. Elle a pu euh, prendre certainement de l'inspiration, des, des choses et des ouais. avis sur les questions. Donc, c'est très Merci bien. Merci pour ta présence et euh, ton clair. témoignage de tout à l'heure. Exactement, et puis, euh, et puis voilà, globalement que ça serve à tout le monde, c'est un échange, il n'y a, a pas de polémique de ci, de là, on n'est pas expert dans ça. Voilà. Hein. C'est juste un échange et d'avis de, de, de, de, de, sur les questions, surtout, et, euh, et d'avoir des avis aussi. de. de... On avait dit qu'on faisait un truc à la cool, en petit communauté. on était euh, une petite douzaine. Euh... Exactement. Euh, tout le long, donc euh... Il y avait un peu plus de 20 inscrits, près 12-13 personnes qui sont venues se connecter. Bon, on en verra bien sur le replay. Ensuite, on verra, je vais avec Nicolas, on diffusera certainement sur, sur nos chaînes. Mais, mais l'idée, c'était voilà, de partager oui. sur un sujet et, et, et, et d'inspirer, si on peut, certaines personnes, d'expliquer, de, de, donner nos points de vue aussi. Euh, personne n'est parfait. Simplement euh, nous ce qu'on exprime dans cette vidéo là, dans ce live qu'on fait, c'est donner un peu notre état d'esprit comment on aborderait notamment aujourd'hui la crise et comment essayer de sortir un petit peu de cette solution. C'est parce qu'il y a des choses qui, qui nous choquent quand même. On voit euh, ce temps si précieux euh, être gaspillé par, euh, par personnes et voilà c'est pour ça que j'ai voulu un peu faire celui qui se met un peu en colère c'est de dire mais c'est dommage quoi vous il y a une opportunité et, et, et vous la laissez passer alors c'est sûr que on a tous des activités qui sont très différentes les uns des autres et oui. c'est pas facile pour certains voilà nous on peut faire les, les jolis cœurs et dire voilà nous on est dans le business en ligne c'est vraiment très facile mais normalement il y a, il y a une opportunité à saisir on est, on est d'accord. Qui, qui conçoit. Je suis il faut fait, la chercher. Je suis complètement d'accord euh, sur ce que tu dis là-dessus et il faut la chercher justement. Euh, donc pour les personnes qui verront le replay, je mettrai donc les liens de Nicolas. Bon, en, -dessus, en dessous, en dessous, les vieux, je ne sais pas où, mais en tout cas. Il ouais, y a, y a une, petite une, une petite série de vidéos. Voilà, c'est des, des vidéos qui sont très rapides à consommer Deux, trois, quatre minutes. J'avais fait ça au Vietnam. Tu avais un peu suivi sur Instagram. Ouais. Ouais. Euh, euh, c'est vraiment euh, plein de petits conseils. Ça dure deux, trois minutes. Et. Euh, ou bon, alors, prenez ça, c'est gratuit, mm -hmm. euh, les vidéos gratuites sur les, nos chaînes YouTube respectives et, euh, et chez les autres, euh, bien sûr. Faites, quand vous vous posez une question, posez-la à YouTube et on, les, les, les gens se donnent beaucoup de mal pour essayer de donner de la valeur parce que ouais. pour pouvoir euh, créer une audience sur YouTube, il faut donner de la valeur. Donc, on est et tous est là comme des, comme des cons en train de partager euh, sur YouTube. <rire> Profitez de ces informations euh, pour… Euh, pour évoluer et vous améliorer. Moi, chaque journée, j'essaie de faire ça régulièrement. Je me prends mon dimanche et je me fais une petite playlist ou même une grosse playlist YouTube sur un sujet qui m'intéresse. Ouais. Et je me lève et je me, la, je me mets la playlist sur la, la Smart TV. Ouais. Et tout le dimanche, je me forme sur un, un sujet avec des vidéos gratuites. Et à la fin de la journée, j'ai appris euh, énormément de choses. Et c'est un conseil qu'on apprend euh, souvent en <rire> développement personnel. Tous les jours, essayer d'apprendre un petit quelque chose supplémentaire. Oui. Franchement, vous faites ça, les <coughs> mecs, vous allez être euh, inarrêtable. Et, et tu ne peux pas ne pas le faire parce que tu as internet à disposition. Tu as tout sous la main pour pouvoir justement mettre en place ça. Ouais, parce que c'est bien beau Netflix et tout. Enfin moi, je, moi ça me lasse. Hein, les trucs sur Netflix, je ne peux pas les regarder. Je trouve ça trop, trop léger. Mais bon, euh, ma compagne par exemple, elle adore. Mais tu vas regarder un film sur Netflix. Dans deux ans, peut-être, tu, tu vas le re-regarder. Tu ne te souviendras même pas que tu l'as vu. Parce que c'est un truc quand même fort passif. On, on oublie, ça nous est tous arrivé de, de mettre play à un film et puis de se rend compte après une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais je l'ai déjà vu ce film. Ouais. Tu l'oublies alors que si tu, tu prends par exemple une formation même voilà, que tu as payé pour. Donc Du coup, tu t as eu beaucoup d'engagement pour la formation parce qu'on a plus d'engagement quand c'est un produit pour lequel on a payé. Tu as pris des notes, tu as essayé d'appliquer les conseils de la formation parce que tu as mis un petit peu d'argent dedans. Ouais. Tu ne peux pas l'oublier, tu l'oublieras jamais. C'est comme le vélo. Et, euh, et voilà. Essayez euh, quand vous consommez même du, du contenu gratuit, essayez de voir la valeur qu'il y a dedans et prenez des notes. Essayez de l'appliquer, etc., etc. Quoi. Investissez sur vous-même. C'est le meilleur des investissements. C'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin du jour au lendemain ça peut être dévalué. C'est pas l'immobilier. C'est l'investissement ouais. que vous pouvez faire sur vous-même pour devenir meilleur. Exactement, voilà. <rire> exactement. Ça, ça fait une bonne conclusion. Investissez sur vous-même, vous ne vous vous pouvez pas vous tromper et vous pouvez en tenir. C'est le, hein. le moment. Donc, c'est le moment en plus. Ou jamais. Euh, exactement. Donc, je, je dirais qu'on peut conclure cette vidéo là-dessus. Ouais. Euh, encore une fois, je vais te remercier Nicolas, c'était vraiment très cool d'échanger Merci toi. à toi. Hein. C'est mon deuxième live de ma vie <rire> et c'est grâce à toi. Hein. C'est toi <rire> qui m'as lancé là-dedans hein, ton... Et cette fois-ci, ça n'a pas planté. Donc, c'est fluide, ouais. c'est nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans le premier, il y a beaucoup de valeur. Vous avez un peu planté, je suis assez figé, mais bon, il y a de la valeur. Dans celui-ci… Si vous on... êtes prestataire de service, euh, allez voir sur la chaîne de, de Romain, c'est euh, comment gagner 10 000 euros par mois avec son avance web. Alors, c'est certainement un petit peu plus difficile en ce moment. Oui. Euh, il va falloir vraiment communiquer vraiment de façon très étroite avec vos clients et leur apporter énormément de valeur, vous assurer que… Tout ce que vous allez faire pour eux vont leur rapporter quelque chose oui. euh, si vous voulez tirer votre épingle lors du jeu. Mais allez voir sur la chaîne de, de Romain le précédent live qu'on avait fait. Oui. Euh, non, mais heureusement, tu avais le visage figé, mais en mode beau gosse. J'ai <rire> dit que tu étais comme ça. <rire> C'est vrai que ça se figé à peu près correctement. Mais, mais, euh, mais bon, on, on entend quand même, il y a, beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de valeurs données. Donc, je vous conseille d'aller voir. Effectivement, voilà. il y a Sego dans le, dans le, dans le chat voilà. qui donne le lien. C'est top. Le lien, euh, je vais très pour temps le temps replay, temps. vous tapez Nicolas Laruelle, Romain Plagnard. Et comme oui. ça, vous allez avoir… Si vous arrivez dans deux ans, vous allez avoir nos 12 webinaires qu'on aura fait. Exact, Exactement, sur plein de sujets. <rire> je mettrai ça. Sur, en, en sur les zombies. La prochaine fois, ce sera peut-être sur les zombies. Peut-être. Euh, peut-être. Euh, voilà. peut voilà. Comment, Comment survivre. En... <rire> donc, euh, non, c'est cool. En tout cas, merci ouais. beaucoup, Nicolas. Merci à toutes les personnes qui étaient donc, en direct avec nous en live. Merci, Emmanuel. Euh, il y a Emmanuel fiction qui te laisse un message euh, merci beaucoup à tous donc je mettrai le replay bien sûr avec tous les liens en dessous, en -dessous. bref, vous pourrez le revoir euh, prochaine vidéo certainement on fera avec Nicolas sur un autre sujet en ah. tout cas, voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là merci allez choper toi. mes petites vidéos conseil sur ProduitNumérique.com c'est que de la valeur, c'est gratuit allez-y, ProduitNumérique.com, je remettrai également le lien donc allez-y, n'hésitez pas du tout à aller chercher de la valeur encore une fois, servez-vous de ça ce qui est mis à votre disposition euh, merci beaucoup, merci aussi à Mélanie donc compagne qui est dans le chat et à toutes les personnes merci qui, à toi hein, Romain qui, qui sont venues et puis écoute, on se tient au courant pour une prochain, prochaine vidéo, un prochain webinaire ensemble euh, avec grand grand plaisir super, on fait comme ça je souhaite à tous et toutes un très bon du coup mardi et puis, ouais. euh, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un ouais. prochain ouais. sujet de live bon confinement merci beaucoup, allez je vous ouais. dis à bientôt à, à tous et salut Nico, et à bientôt ouais. on se tient au Ciao, ciao, ciao.